salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer euh, comment créer ce jeu ici euh, qui est un jeu simple qu'on va retrouver ici chez moi euh, dans les estaminés de, des flandres dans le nord de la france dans les hauts de france pardon euh, et c'est un simple palais en fait qui va être grâce à un élastique qu'on va pouvoir lancer et le but étant évidemment de viser euh, dans les trous comme ici j'ai failli faire 5, on peut voir donc j'ai quatre palais hop 3 et je vais essayer quand même d'en mettre un pour la démo Hop, et j'en ai mis aucun. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu assez simple, mais euh, qui va quand même euh, demander quelques subtilités au niveau de la, du développement. Donc on va voir comment étape par étape, et je vais axer vraiment euh, ce tuto pour les débutants, pour ceux qui débutent. Donc on va voir pas à pas comment on peut créer ce jeu. C'est parti alors on commence tout de suite par la mise en place en fait du, du décor, enfin de la table de jeu. Donc ça va être assez simple, on va pouvoir utiliser Unity, on va faire ça avec des formes primitives comme des cubes. Donc c'est parti, on va commencer par créer un 3D cube. Ce 3D cube ici, je vais dans mon inspecteur le déformer de manière à en faire une table. Donc je vais pouvoir ici l'élargir l'agrandir et le mettre à la taille que je désire donc après ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire vous ajusterez évidemment euh, et on va pouvoir évidemment rapetissir ici la taille parce que c'est juste une table donc on n'a pas besoin euh, de beaucoup plus donc ce que je vais faire ici je vais créer un empty et je vais renommer cet empty table et à l'intérieur, je vais glisser ici des cubes. Je ne vais pas renommer les cubes parce que ce n'est pas très intéressant. Mais je vais commencer par créer un matériel qui va me servir en fait de couleur. Donc je vais faire un matériel de couleur bois. Et je vais tout simplement aller ici chercher un, un genre de marron. Alors quelque chose qui est assez... Euh euh, qui correspond un petit peu à du bois. Alors on va essayer de le mettre dessus et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va, on va ajuster ça évidemment plus tard, ça c'est pas très gênant. Donc on va dire que notre table est comme ça et ici on va, diminuer, on va tout de suite déplacer la caméra de manière à avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de la vue donc je vais faire ça je vais prendre l'outil de rotation et je vais faire une rotation de ma caméra et je vais aller placer ici ma caméra correctement de manière à avoir ici toute ma table voilà et on pourra même descendre on pourra même l'incliner un peu plus par la suite mais pour le moment on va pas trop s'embêter on va laisser ça comme ça donc évidemment comme vous avez pu le voir on va devoir ici créer des, des rebords, donc pour ça rien de plus simple, je vais faire ici un CTRL D, de manière à dupliquer ce cube existant. Je vais ici l'affiner pour en faire voyez, euh, une, un rebord tout simple, Voilà, je vais zoomer un petit peu avec la molette du centre et je vais déplacer ici ça sur la gauche et maintenant je vais juste m'amuser ici en modifiant ma vue à la, bah le, le, le, le réagrandir un petit peu, peu importe et on peut voir ici que sur ma vue, voilà, j'ai ici une petite rigole, ce qui va être parfait donc je continue évidemment pour faire l'autre côté, je vais faire de nouveau un CTRLD sur le cube que je viens de créer je vais prendre l'outil de déplacement ici et je vais le déplacer de l'autre côté, donc évidemment tout ça est à ajuster je vais recommencer la même opération ici, je vais le mettre là, et je vais lui faire faire ici une rotation sur l'axe Y de 50, euh, 90 degrés, pardon, pour pouvoir l'avoir euh, au bon endroit qui est donc ici et on va ici le placer bah, euh, correctement et on va le redimensionner à la bonne taille pour avoir quelque chose ici d'assez propre donc évidemment ça est à ajuster en fonction de ce que vous voulez faire alors vous pouvez passer ici en cliquant sur top vous passez ici en mode ISO, de manière à avoir vraiment, ici, vous pouvez voir la vue, euh, une vue sans, sans la 3D, en fait, une vue plus objective, pardon. Et on va essayer de le positionner correctement. Euh, voilà, donc tout ça sera affiné. Moi, je vais pas trop m'arrêter dessus ici pour la vidéo parce que vous doutez bien que euh, ça n'est pas très important. Donc, voilà pour ce qui est euh, de la table. Donc, ça, ça devrait suffire. Et maintenant, on va créer tout de suite notre palais. Alors, pour notre palais, ça va être relativement simple. On va créer ici un 3D object et on va prendre tout simplement un cylindre. Ce cylindre, je vais repasser en 3D. Je vais le redimensionner ici, comme vous pouvez le voir, avec l'outil de redimensionnement. Je vais le rendre beaucoup plus petit, de manière à en faire un simple palais, comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir aussi jouer avec sa taille, évidemment, mais ça, on va pouvoir l'ajuster ensuite. Donc, ce palais, je vais le positionner ici, euh, au bord de ma table, peu importe pour le moment. Je vais faire un double-clic dessus. Je suis peut-être un peu loin, je vais me mettre ici, voilà. Et je vais le poser tout simplement sur la table voilà, pour l'instant on va essayer de le mettre un petit peu au centre pour que ce soit un peu plus propre voilà, on va créer de nouveau un nouveau matériel et ce coup-ci on va euh, l'appeler noir et on va créer ce, ce palais on va, on va lui attribuer la, le matériel noir pour avoir une couleur noire sur le palais voilà, comme vous pouvez le voir ici alors on a pu voir ensuite que j'ai besoin ici bah, des, un genre de, de, de, de, de des petits trous en fait tout simplement dans ma table donc ça, ça va être assez simple, on va refaire la même chose, je vais sélectionner ici euh, mon m'a buté en fait ici mon arrête ici je vais faire un CTRLD et là ben, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez ici au niveau de, de ce que au niveau de pardon du euh, de votre euh, la difficulté en fait des, des, des parois pour faire passer les choses donc ici par exemple moi je vais en créer plusieurs à vous de l'ajuster à la taille que vous voulez mais euh, évidemment euh, je vais la positionner par exemple ici au bord voilà, je vais faire un CTRLD et vous aurez compris le but de la manœuvre, c'est de jouer ici avec l'espacement en fait à laisser entre deux. Alors là, on peut voir que c'est un petit peu de trop. Je vais tout de suite, très rapidement et vulgairement, je veux dire, les redimensionner. Voilà, donc je clique de nouveau ici sur Back » pour passer en mode ISO. On peut voir que du coup j'ai une vue un peu plus pratique. Donc je vais positionner ici. L'idée ici est de les rendre euh, le plus petit possible par rapport au palais. Donc là on va laisser ça comme ça pour le moment. Je vais ici réduire un petit peu celui-ci pour en faire, en fait essayer de faire un trou supplémentaire pour qu'il y en ait au moins quatre. Donc ici il va être assez petit. Voilà. Ici on va en faire un un peu plus grand. Euh, et on va ici réduire tout doucement celle-ci, voilà, on pourrait même en faire plusieurs, hein, vous pouvez voir ici j'ai fait ça comme ça, mais c'est à vous ajuster dans le précédent que vous avez vu, c'était un petit peu différent, Ouais. d'ailleurs c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire comme ça, je pense que ce serait euh, plus euh, sympa d'aller mettre voilà, ces trois là au centre, on va faire ça, ce sera un peu plus homogène et un peu plus propre. Voilà, ici. Donc ici, on va dire que le, lui va être assez euh, étroit. Voilà, celui-ci va être un petit peu moins étroit. Euh, et mon dernier qui est où Hop, qui est là, ici. Voilà, on va le laisser euh, comme ça. Lui, je vais le faire un peu plus grand. Et lui aussi. Alors, encore une fois, vous pouvez voir, c'est vraiment euh, de l'ajustement. Vous avez bien compris que le système ici est, euh, est assez simple. Hein. Voilà. Donc, ici, voilà, deux espacements un peu plus grands. Alors, comment faire ensuite pour au-dessus bah, C'est assez simple. Hein on va ici repartir en mode 3D. Je vais dupliquer de nouveau celui-ci. Et je vais le monter. Alors, là, je ne l'ai pas dupliqué, pardon, c'est voilà. Et ici, je vais le monter ici au-dessus. Et on va tout simplement en faire... On va le rapetisser un petit peu. Et on va le positionner tout du long. Voilà. Et on va s'en servir maintenant ici pour euh, pouvoir... Afficher les scores alors évidemment vous voyez que là c'est assez moche dans le, le, le, le prochain, la prochaine vidéo je ferai ça un petit peu mieux parce que les, les proportions ne sont pas très bonnes j'aurais pu en faire je pense 5 et un peu plus large, un peu moins large mais ici dans l'idée maintenant au niveau de votre table vous allez tout simplement ici ajouter un 3D texte vous allez taper le score que vous voulez par exemple ici je vais dire que celui de gauche va me rapporter 5 points je vais lui attribuer du noir voilà, et je vais déplacer maintenant ce 5 à la bonne hauteur, comme vous pouvez le voir, hop, ici, et on va le positionner juste au-dessus, donc là, on va devoir modifier sa taille, donc évidemment, on joue avec l'outil de redimensionnement, voilà, par exemple, 5 ici, alors on peut agrandir encore celui-ci, hein, si vous trouvez que ce n'est pas assez grand, voilà, hop, et ici, ça va être assez simple, on va positionner ça comme ça, et maintenant, on va prendre... Euh, notre 3D texte ici et on va le positionner où on veut ici 5 voilà je vais faire un ctrld pour mettre un nouveau 3D texte ici je vais dire que ce point me rapporte 3 points je vais faire un ctrld pour de nouveau dupliquer pardon mon 3D texte voilà et je vais ici rapporter 2 points et je continue la manœuvre évidemment pour le dernier qui va être ici de 1 point voilà euh, à quoi euh, ça correspond ici, comment on, on peut avoir ici ces, ces, ces, cette modélisation. Je dirais là on a un petit peu modélisé avec euh, Unity euh, euh, la table parce que ces, ces faisables sont des formes très basiques mais on peut voir que euh, bah, ça fonctionne très bien. Alors évidemment, là, on peut voir que les proportions ne sont pas bonnes de mes trous. Je réglerai ça offline. Euh, off -line, off -line, pardon. <rire> Excusez-moi. Donc je vais prendre mes 3D textes et je vais les glisser aussi au niveau de l'objet ici table. Comme ça, dans, à l'intérieur de ma table, j'ai tous mes objets. Donc je vous reprends. On va continuer. On va voir un petit peu maintenant comment on peut faire pour le système de jeu et notamment le palais. Alors maintenant on va s'intéresser au système de, du palais pour le lancer avec ce fameux élastique. Alors pour ça on va devoir utiliser des composants qui va être des Spring joints. Alors la première chose, le cylindre évidemment, je vais le renommer ici palais. Alors, je vais mettre un P majuscule, voilà. Euh, et on va lui ajouter, évidemment, un Rigid Body, de manière à ce qu'il euh, tombe sur la table, évidemment, si je fais Play. Comme vous pouvez le voir, alors ce qui n'est pas du tout le cas là, je pense, ou alors j'ai raté quelque chose. Alors, on va se remettre comme ça. Je vais ressortir ma vue ici. On va le positionner là. Et euh, qu'est-ce qui se passe donc, Il est bien là, voilà, c'est juste une histoire d'ombre, on peut voir, comme on peut le voir. Euh, donc, je vais le positionner ici, sur la table. Voilà, et euh, on va devoir évidemment alors, vous vérifiez évidemment que votre palais ici, euh, quand vous créez vos trous, euh, évidemment qu'il passe bien comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hein. euh, mais ça c'est assez logique. Et on va devoir ici créer deux empty qui vont nous servir de point en fait de pivot pour l'élastique, c'est à dire que vous avez pu voir ici que j'avais un élastique, et on va créer ici deux empty. On va créer déjà euh, un empty ici que je vais appeler euh, élastique par exemple. Et je vais créer deux empty dedans. Donc je vais le positionner à peu près ici. Voilà. Et on va créer ici deux empty qu'on va renommer euh, A et B. Donc A, hop, et je le duplique, c'est D, et je le renomme B. Alors qu'est-ce que je vais faire au niveau de ces, ces points A et B Je vais passer ici en ISO. Et je vais les positionner ici, d'ailleurs je vais leur mettre une petite étiquette pour qu'on les, on les voit bien. Donc je vais ici le positionner, le déplacer vers la gauche, donc mon point A. Et on va vérifier qu'il est bien ici euh, sur le rebord ici de la, de la table, donc il doit être ici. Bah, si si j'avais un trou percé, comme on peut le voir, un A ici avec mon élastique. Sur le point B, je vais faire exactement la même chose, je vais lui attribuer une petite étiquette verte aussi. Et je vais le déplacer, alors comme on peut le voir, il n'est pas du tout au bon endroit. Voilà, on va le mettre ici et on va le descendre pour le mettre au rebord de la table, à un peu près comme de l'autre côté. Voilà, donc comme on peut le voir, on pourrait jouer ici avec les valeurs donc ça vient pas au millimètre près. Mais là, on peut voir qu'on a bien nos deux supports. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va euh, devoir se servir ici d'un Spring joint pour pouvoir justement... Créer ce système d'élastique, c'est-à-dire que ce palais devrait être lié ici avec ses joints et donner cet effet ici de, de recul un petit peu pour ceux qui ont déjà joué à la Angry Bird. Donc au niveau ici du point A et du point B, on va devoir faire quelque chose, c'est lui ajouter ici ici un Rigid Body. Mais on va le passer ici, on va cocher iskinématique de manière à ce que le composant Rigid Body euh, ne soit pas soumis à la gravité. Sinon, si je ne coche pas iskinématique et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir que mon point A et mon point B, euh, si j'enlève le mode plein écran, mon point A mon point B vont tomber en fait. Ce qui est normal parce qu'ils sont soumis à la gravité. Si je coche le liste kinématique, ils vont rester au même endroit et c'est exactement ce que je veux. Ils ne vont pas se déplacer. Alors l'intérêt, pourquoi C'est parce qu'on va utiliser les Spring Joint au niveau de notre palais. Et si ici j'ajoute, donc je fais « Add » et j'écris spring, « Spring Joint », on peut voir qu'ici la première chose c'est que je vais pouvoir avoir un, un Rigid Body qui va être connecté avec ce Spring Joint. Et là je vais devoir connecter mon point A par exemple. Si je fais ça et que je fais « Play », on va tout de suite voir ce qui se passe. C'est qu'ici maintenant, si je déplace, vous pouvez voir que mon palais il est bien ici euh, en 3D, il est bien tenu ici, mais il est tombé euh, à travers la table. Mais euh, on va devoir faire ça et on va devoir rajouter un deuxième spring joint. Donc on va rajouter exactement la même chose et on va le connecter ici, celui-ci, à l'autre point. Donc qui va être du coup ici le point B. Et là, alors on va pouvoir tester mais on peut voir que si maintenant je recule ici, alors on peut voir que mon palais, bah, il fait un peu n'importe quoi en fait, parce que euh, vous pouvez voir qu'il tourne bien ici euh, par rapport à un point qu'on peut retrouver ici. On va devoir tout simplement régler, maintenant notre Spring Joint, donc les deux, donc on va commencer ici par le premier et on va ici euh, modifier le connected encore. On a pu voir que ici, si euh, je déplace ici, euh, alors d'abord on va d'abord décocher autoconfigure et on va pouvoir déplacer ici ce point. Et on peut voir que si jamais maintenant je déplace ce point, mon euh, voyez, il est ici. Euh, tirer des deux côtés de, de, de mes joints. On peut voir que par défaut le spring junk met son, son, son connected encore donc le point, l'encre de connexion on va dire au centre ici. Donc moi le but maintenant c'est de mettre cet angle de connexion ici sur le point A. Donc ce que je vais faire je vais déplacer ici cet angle voilà et je vais jouer ici avec le Z de manière à le positionner juste sur le point A. Alors il faudra évidemment le régler à la même hauteur comme on peut le voir ici, c'est pas trop mal, euh, voilà. Et je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième ici euh, point. Je vais décocher ici. Je vais aller le déplacer ici à droite et je vais jouer avec le Z pour le remonter et le mettre à la hauteur du point B. Et si on regarde maintenant, on peut voir que je suis bien. Là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais Si je fais play, qu'est-ce qui se passe On peut voir qu'il est bien en fait soumis ici, euh, à. Euh, il est bien tiré aussi comme s'il y avait un élastique des deux côtés alors vous allez me dire oui mais là il tourne il fait n'importe quoi évidemment donc ce qu'on va devoir faire au niveau du palais c'est qu'on va devoir lui mettre des contraintes au niveau de son rigid body donc on va friser les positions donc déjà on va friser la rotation alors on va devoir le faire sur X et sur Z de manière à bloquer les deux rotations et on va aussi friser la position sur Y parce qu'on ne veut pas qu'il se lève donc on va faire play et là, on peut voir que j'ai bien maintenant un effet élastique, comme on peut le voir. Et on va même pouvoir jouer ensuite avec les paramètres du Spring Joint pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste que vous voulez. Mais là, on voit que je peux tirer, voilà, et puis hop, et hop, et il revient. Donc l'idée ici, ça fonctionne, hein, comme vous pouvez le voir, mais euh, il faudra évidemment ajuster tout ça. Donc vous allez pouvoir ajuster ici euh, le Spring, qui va être un petit peu la force, le Dumper, donc tout ça, euh, le minimum et le maximum de distance. Donc je vais passer ici à 1, on va mettre le Max Distance à 1. Euh, on vérifie bien que le break force et le torque sont bien en infinity et vous allez pouvoir modifier les valeurs pour faire ensuite quelque chose qui représente, qui est plus proche de ce que vous voulez. Évidemment, vous vous doutez bien qu'ici on a bien notre système de lancer. Bon, là déjà c'est un peu loin, je trouve. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va prendre ici euh, notre zone élastique et on va la reculer un petit peu parce qu'évidemment c'est un peu près. Voilà, ce sera un peu mieux ici. Et le palais, l'idée ce sera de le mettre ici au milieu dès le départ et là on va pouvoir. Pardon, je me suis trompé. On va pouvoir déplacer ensuite notre palais. Évidemment, il faudra encore gérer ça. Mais on peut voir que ça va fonctionner au niveau du système de lancement. Pour ça, évidemment, on va devoir maintenant utiliser et faire du code. Il nous reste aussi, comme on peut le voir, je n'ai pas d'élastique. L'élastique, il est là virtuellement, mais il n'est pas physiquement visible. Donc ça, on va devoir le régler aussi, ce que je vous propose de faire dans la prochaine étape. Alors pour créer l'élastique on va avoir besoin d'un composant qui s'appelle le Line Renderer. Le Line Renderer, c'est un composant qui permet tout simplement de créer une ligne à l'écran. Une ligne où on va pouvoir même aller plus loin. Si vous allez plus loin, nous, on va le voir en, pas en détail, mais on va juste s'en servir ici pour créer une simple ligne de couleur qui va nous permettre en fait d'être tracé du point A au palais au point B. Comme vous avez pu le voir, je peux déplacer mon palais et l'idée, c'est que cette ligne en temps réel euh, bah, se, euh, se modifie, si se, se déplace avec. Et évidemment, quand on va le lancer, elle devra à un moment disparaître ou tout au moins se mettre au bon endroit donc ce qu'on va faire, on va ici au niveau de l'objet élastique ajouter le composant line renderer donc vous tapez line comme moi ici et vous ajoutez le line renderer pour le moment on ne va pas s'occuper ici des paramètres on viendra les régler plus tard la deuxième chose qu'on va devoir faire c'est créer un script C sharp et on va l'appeler euh, Elastic. underscore script Voilà. et je vais évidemment affecter ce script à mon objet élastique et je vais maintenant éditer. Et on va voir qu'est-ce qu'on aura besoin maintenant ici au niveau de ce script. Donc je vais avoir besoin évidemment d'une variable euh, qui va être de type lineRenderer parce que je vais l'utiliser. Donc je vais ici déclarer. LineRenderer et je vais l'appeler LR cette variable, elle va être privée, euh, ça va être suffisant. Ensuite j'aurai besoin de transforme je vous ai dit qu'on va faire partir cette ligne du point A au palais au point B. Donc on aura besoin des de trois positions, donc on va créer de nouveau des variables euh, privées parce qu'on va, va les définir euh, au démarrage. Et d'ailleurs pourquoi on va devoir les définir plusieurs fois d'ailleurs, parce que je vais aussi devoir rappeler à un moment euh, les positions A, B qui vont être statiques. Donc ça, ça ne pas génial, mais le palais va changer vu qu'on le déplacera à la souris. Donc on va avoir besoin, et c'est pour ça qu'on ne le, le fait pas en public. Donc je, au démarrage, je vais maintenant be avoir besoin d'aller chercher, euh, bah, d'assigner en fait ces euh, valeurs dans les variables. Et donc, pour ça, je pourrais le faire au start, mais comme je sais que je vais devoir réajouter des nouveaux palais, je vais créer une autre méthode que je vais laisser en privé pour le moment. On verra par la suite si elle a besoin d'être publique et on va l'appeler initialize pour initialiser tout ça. Pourquoi Parce que euh, si je le fais au start, quand je vais recréer un nouveau palais, comme je vous disais, on va devoir récupérer la nouvelle position du nouveau palais. Donc là, on va pouvoir lancer cette méthode et donc au start, on va simplement la lancer ici en faisant un initialisme. Donc première chose, qu'est-ce que je vais devoir définir Mon LR, c'est quoi bah, C'est le lineRenderer, c'est le composant qui se trouve être sur mon objet. Donc je fais un get Component, Line Renderer pour pouvoir ensuite bah, agir sur ce euh, composant. Ensuite, je dois définir la position du palais. Alors, le palais il est dans, dans ma hiérarchie euh, et je vais me servir d'un tag. Alors, pour le moment, je n'en ai pas, mais je vais faire un gameObject.find. Ça me permet de chercher un objet dans la hiérarchie d'Unity. Et entre parenthèses, je dois passer euh, son nom sous forme de chaîne caractère. C'est demandé, comme vous pouvez le voir ici, sous forme de string. Donc, euh, alors ça, c'est dans le cas où je cherche son nom, mais je ne vais pas pouvoir faire ça. On va le chercher avec son tag. Donc, ça va être presque pareil. Comme vous pouvez voir, c'est object. With tag. Attention à ne pas confondre avec celui du dessus qui ici va vous chercher plusieurs objets. Là, euh, le tag devra être unique et on va y revenir après. Et entre parenthèses, on me demande le tag. Et le tag, c'est simple, on va utiliser player. On va devoir l'assigner évidemment. Et je vais faire un point get component maintenant. Et qu'est-ce que j'ai besoin bah, C'est une variable de type transform, donc je vais avoir besoin de son transform. Voilà. Donc ici. Je vais rapetisser un petit peu. On peut voir que j'ai bien défini ici mon palais. Je vais devoir faire la même chose ici pour le point A et le point B. Alors le point A, je vais le définir en disant... Et là, je vais aller chercher son nom. Faire un GameObject.find parce que lui, il est statique et il s'appellera toujours A. Euh, et de nouveau, on va aller chercher son composant transform. Je vais faire exactement la même chose ici avec mon point B. Donc je vais m'embêter, je vais faire un CTRLC, CTRLV ici je suis plus dans Unity, donc je suis dans euh, l'IDE ici de Visual Studio mais euh, si vous utilisez euh, euh, je vais plus revenir dessus, pardon, comme j'utilise peu, euh, si vous utilisez si vous utilisez Monodevelop, ça va être exactement pareil CTRLC, CTRLV donc, euh, maintenant je dois définir ici à l'initialisation, combien mon line Renderer a hors de points. donc c'est simple je vous ai dit, il y aura le point A, le point B et euh, le palais. Donc trois positions. Donc pour ça, je dois le définir. Je veux dire que lr.position.count est égal à 3. Il y aura trois positions qui vont démarrer à 0, 1 et 2. C'est un tableau, comme un tableau, donc la position 0. Je définis un point, la position 1, le deuxième point et 3. Et Je pourrais comme ça, line underer, faire une ligne euh, comme un graphique euh, qui, qui m'affiche dans tous les sens en fonction des positions que je lui mets. Et évidemment, ces positions seront euh, créées par rapport à un transform. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est au niveau de la méthode update. Donc, On va créer ici la méthode update, donc void update. On va devoir maintenant bah, tout simplement créer cette ligne. Donc on va la dessiner. Alors, pour le moment, euh, comment on va faire Alors, on va devoir modifier ça par la suite, mais vous allez déjà voir que là, ça va, devrait fonctionner. On va faire LR, donc line up, set, position. Et là, ça demande deux paramètres. Premièrement, l'index, je vous l'ai dit, 0, donc le premier point. Et euh, un vecteur 3 de position qui va être le A, donc A.Transform.Position. Donc ça, c'est mon premier point. Et mon line en dehors en attend 3. Donc je vais faire un CTRLC, CTRLV de nouveau, et là je vais mettre la position 1. Et la position centrale, vous, vous doutez bien, c'est quoi C'est le palais. Et la dernière position, vous, vous doutez bien qu'elle va passer ici en index 2. Comme ça, j'ai bien mes 3 positions et je passe ici ça en B. Et euh, bah, on va pouvoir tester tout de suite notre code pour voir si maintenant cette ligne se rend bien à l'écran. Mais vous allez voir qu'on va devoir maintenant intervenir normalement dessus pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus propre. Alors pour le moment, j'ai une petite erreur. Alors tout simplement parce qu'ici, alors on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Object not set to an instance. Ah, alors c'est parfait, j'en ai deux même, 25 et 17. Alors déjà, euh, effectivement, je cherche le tag player euh, et j'ai oublié de l'assigner évidemment à mon palais. Donc ici à mon palais, je mets le tag player. Mais je pense qu'on aura peut-être un deuxième souci. Non, pas. alors euh, j'ai qu'une ligne. Donc s'il si, y a un petit souci quand même, mais on peut voir qu'en tout cas j'ai bien cette ligne qui est ici. Alors on va aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas euh, au niveau du code. Alors c'est l'inconvénient du copier-coller. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai laissé euh, A alors que B était eh bien évidemment B. Donc ici on va tester, et là on va voir que maintenant j'aurai bien ici euh, mon line renderer, et comme vous pouvez le voir c'est assez moche, parce qu'il est ici violet, mais en tout cas on peut voir qu'il fait le boulot, c'est-à-dire qu'il reste bien ici comme il faut. Alors maintenant on va devoir intervenir ici dessus. donc Alors ce que je vous conseille, c'est de sélectionner ici votre euh, composant élastique, et ici le line renderer, et on va pouvoir tout simplement ici bah, faire quelques modifs pour voir si vous connaissez pas bien le, le principe. Vous pouvez voir qu'ici, euh, si je modifie ici le width, euh, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fin euh, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez aussi vous voyez, régler d'ici donc on pourrait ici euh, jouer aussi avec celui-ci à vous de trouver euh, ce que vous voulez euh, au niveau de la taille moi ici je vais descendre ça comme ça je vais le positionner ici à 0.05 ensuite vous avez color ici euh, on peut voir que c'est en blanc et moi je ne veux pas du blanc je vais passer ici le mode en mode fixed. je vais choisir une couleur noire et je vais ici, euh, pardon, en couleur noire, je vais ici élargir pour que ce soit tout noir, comme vous pouvez le voir ici, parce que vous pouvez faire un genre de dégradé, il n'y a pas de souci, mais là, on ne va pas aller plus loin. Donc ici, maintenant, si je fais play, qu'est-ce qui se passe euh, bah, J'ai toujours pas ma couleur noire, alors on va aller voir pourquoi. Bah, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, je suis en train de réfléchir, ce n'est pas là-dessus qu'il va y avoir, c'est le matériel ici qu'on va devoir modifier. On a un matériel ici, et on va choisir ici le matériel de couleur noire qu'on a créé, qui devrait faire l'affaire voilà, donc là on peut voir que j'ai bel et bien ici mon élastique qui fonctionne, euh, alors pardon si je prends pas ce qu'il faut, et ici quand je vais prendre mon palais et le déplacer, on peut voir que j'ai bien mes spring joints qui fonctionnent correctement, donc là euh, par contre on peut voir que le palais, alors il n'est pas tout à fait au sens, ce qu'on va faire on va le positionner ici au départ, voilà, et là, on peut voir que ça bouge plus, c'est à peu près droit. Et donc, maintenant, Alors là, on peut voir que du coup, vous voyez, il est parti en dessous de la table. Et évidemment, je n'ai rien pour bloquer, donc là, ça risque d'être embêtant. Mais là, on peut voir que si je le mets bien sur ma table, j'ai bien euh, l'effet euh, escompté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir pouvoir lancer, il faut, il faut lancer ce palais, ce, ce, ce palais à un moment donné. Alors... Il y a plein de solutions possibles, mais moi, celle que je vais mettre en place ici, c'est de mettre tout simplement, euh, on va mettre une, une zone de trigger en fait sur l'élastique ici. Donc je vais ajouter ici un box collider. Ce box collider, je vais cocher son is Trigger de manière à ce que le palais puisse rentrer à l'intérieur. On peut visionner, on peut voir ici, si je passe en ISO, que mon box collider est bien ici. Donc ce que je vais faire, je vais modifier ici sa taille. Je vais la mettre ici sur le rebord, je vais la mettre ici. Je ne vais pas le mettre si grand que ça parce que ce n'est pas important. Euh, mais je vais surtout ici euh, régler sa hauteur voilà, de manière à ce qu'elle soit juste au-dessus de la table et qu'elle ne rentre pas en fait en collision avec la table. Euh, sinon, on va avoir un petit problème. Mais il faut quand même que ça rentre en collision avec le, le, avec le, le, le, le palais. Pardon. Donc, on va ici laisser ça comme ça. Ça me semble pas mal. Voilà. Alors, par contre élastique, voilà. Donc on peut voir ici que si je modifie ça, je suis ici pas mal. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, de toute façon, ça sera ajusté. Vous avez bien euh, compris le principe. Alors ce que je vais pouvoir faire maintenant, euh, évidemment ça ne change rien avec mon élastique ici, maintenant si je le déplace, et là j'utilise toujours, je n'ai pas encore mis le système de déplacement du palais en place, donc on est toujours obligé ici de le faire depuis euh, la fenêtre scène. mais si on dépasse notre palais, ça ne change strictement rien. L'idée c'est que quand le palais va rentrer dans le trigger, eh bien, on coupe ici euh, nos joints, et donc pour ça on va devoir aller modifier notre script. Alors, on va avoir besoin euh, d'une variable de type boolean pour ça. On va appeler lâche pour lâcher, par exemple. Donc, je vais la passer en public parce que j'en aurai besoin ensuite. Et je vais dire une public bool et je vais l'appeler bah, lâche tout simplement. Je vais définir à l'initialisation ici euh, lâche est égal à false. C'est-à-dire que je n'ai pas lâché, en fait, si vous voulez, euh, le palais. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau de l'update Je vais utiliser une condition. C'est-à-dire que je vais dire ici que si je n'ai pas lâché. Donc, « if not lâche », à ce moment-là, c'est-à-dire que ben, je dessine cette ligne en la faisant passer tout simplement par mon palais. Par contre, à partir du moment où il va y avoir euh, une... Où, où mon palais ici... Je vous rappelle que le, le trigger est sur l'élastique. Quelque chose va pénétrer à l'intérieur de ce trigger. À ce moment-là, euh, eh ben, on va euh, dire qu'il est lâché. Et là, on ne va plus dessiner cette ligne en faisant, en faisant passer par le palais, mais on va aller directement du point A au point B. Donc là, ce qu'on va faire, on va, créer la, on va utiliser la méthode void on trigger enter. Et évidemment, on ne va pas se soucier pour le moment de ce qui va passer à l'intérieur. On va tout de suite dire que lâche est égal à tout. C'est-à-dire que j'ai lâché en fait mon objet. Pourquoi je fais ça Parce qu'ici du coup, ce, cette portion de code ne sera plus exécutée. Et donc cette ligne ici va toujours être, ne sera plus dessinée en passant par le palais. Et donc je vais ici, une fois, simplement, je vais d'ailleurs copier ça pour gagner du temps. On va simplement ici dire que la position 0, c'est bien euh, transposition position. Et on ne va pas s'embêter. On va mettre la position 1, on va la mettre pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ici une ligne, on triche un peu, mais qui va passer de A directement à B. C'est-à-dire qu'une fois que mon palais euh, sera passé, cette ligne va redevenir droite. Le problème, pour le moment, et là, euh, pour cette partie, ça va fonctionner, mais, euh, alors on va quand même tester avant de dire que ça fonctionne, mais mon palais ne va toujours pas être lâché, parce que ça, je ne m'en suis pas encore occupé. Mais normalement, mon, ma ligne ici devrait euh, tout simplement, ici, Rester droite, comme vous pouvez le voir, et ça fonctionne, donc évidemment mon, pavé, mon palais n'est pas lâché, je refais play, on peut voir que évidemment euh, si je fais une petite pression, euh, alors là je n'ai pas été assez loin justement par rapport à la zone de trigger, donc il faudra quand même l'ajuster comme vous pouvez le voir, euh, hop, alors ça ne fonctionne plus, pourquoi donc, voilà, alors elle doit être vraiment être trop loin. Mais on peut voir qu'en fait l'idée c'est bien que ici maintenant j'ai une ligne comme ça. Évidemment le but maintenant sera ensuite de pouvoir lancer euh, le palais. Mais ça on va devoir passer par un autre script et on va devoir utiliser un script notamment sur le palais pour qu'à un moment donné on va devoir déjà pouvoir le déplacer à la souris parce que là on le fait depuis euh, la fenêtre scène mais le but ici est de le faire d'ici. Donc on va pour, pouvoir cliquer dessus et le déplacer. Euh, et quand on va cliquer sur la, le bouton gauche on va pouvoir le déplacer où on veut et quand on va lâcher le bouton l'idée sera de de euh, bah, lâcher en fait euh, tout simplement ici le palais et euh, à un moment justement quand l'élastique ici se met au milieu, bah, de pouvoir le laisser euh, continuer sa course en fonction de sa direction. Donc on va tout de suite continuer dans la prochaine étape. Alors, on s'intéresse tout de suite à notre palais. Donc, je vais sélectionner ici mon palais et on va créer un nouveau script qui va être dédié à cet objet palais. Donc, je vais l'appeler, évidemment, palais underscore script. Hein. On, on va rester, dans le, on va pas faire dans l'original. Donc, je le pose sur l'objet palais et ici, on va devoir maintenant éditer ce script et on va voir comment on va faire tout ça. Alors, on aura besoin, évidemment, de variables. Évidemment, euh, vous vous en doutez, comme dans tous les scripts. Alors, on va devoir maintenant l'idée... C'est de lâcher le, le palais. On va devoir pour ça euh, utiliser en fait, on va devoir stopper les spring joints, en fait les annuler, les supprimer comme vous voulez. Donc ici on va déclarer deux variables publiques et on va les qui va être de type évidemment spring joint. Et on va l'appeler ben, SJA et SJB parce que rappelez-vous, on en a deux. Et on les met en public parce qu'on va devoir les glisser dedans par, euh, par souci de simplicité, je dirais, euh, parce que on va, euh, ici, on va le faire tout de suite, on va faire un CTRLS ici pour enregistrer euh, le script. Et on va ici voir que ça compile en théorie. Alors s'il veut, hop, je vais reprendre mon palais. Alors, ça compile, non, ça ne compile pas. Alors je vais retourner au niveau ici je vais réenregistrer j'ai parfois quelques petits soucis de misère voilà on peut voir que ça va et ici ma, ma, mes variables publiques sont bien apparues pourquoi je les ai mis en public parce que vous pouvez voir que je ne peux pas les différencier en fait j'ai deux spring joints donc je vais prendre le premier et je vais le mettre dans le spring joint a en fait on peut voir que ce spring joint est connecté au rigid body a et je vais mettre le deuxième ici comme ça maintenant euh, bah, j'ai bien accès avec SJA et sjb je vais pouvoir faire une action dessus mais on va d'abord s'intéresser à pouvoir tout simplement déjà dans un premier temps déplacer ce palais avec notre souris. Donc on retourne au niveau du script et là on va devoir utiliser une méthode qui s'appelle void on mouse drag, c'est-à-dire à partir du moment où votre souris en fait a sélectionné et bouge en fait l'objet. Donc ici on va créer une méthode qui va s'appeler void onMouse. Euh, drag. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de Visual Studio, c'est l'avantage, il me propose des méthodes et on peut voir que ici d'ailleurs on me dit que cette méthode est appelée quand l'utilisateur clique euh, sur un, un GUI élément ou un collider. Et c'est exactement euh, style Holding Down the Mousse, donc quand le bouton est enfoncé en fait tout simplement. Donc c'est ça euh, qui va m'intéresser et c'est à ce moment là que je vais devoir maintenant euh, déplacer en fait euh, mon objet. Donc pour ça je vais euh, devoir euh, utiliser, alors je vais essayer de, de vous expliquer tout ça euh, le plus simplement possible. C'est pas forcément évident si vous débutez. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est ici récupérer en fait, le déplacement euh, sur l'axe Z, c'est-à-dire euh, monter, descendre, euh, ici on est en 3D, donc on va tout simplement récupérer la distance de la souris en fait, euh, sur euh, l'écran. Alors pour ça, je vais avoir besoin euh, d'une variable qu'on va appeler, et on va d'ailleurs la créer tout de suite pour qu'on comprend bien, donc de type float qui va être « distance underscore to screen ». Et on va dire qu'elle est égale à quoi Alors, on va se servir, et pour ça, on va aller voir au niveau de la du documentation d'Unity. Ici, vous avez « Camera World to Screen Point ». Alors, qu'est-ce que fait ce « World to Screen Point » On peut voir qu'ici, sa description, ici, c'est le « Transform Position from World Space into Screen Space ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va, en fait, me renvoyer, euh, et ici, on demande une position. En fait, la position euh, du monde dans l'écran. Alors je ne sais pas si je suis bien clair pour ceux qui débutent, c'est-à-dire que ici, il faut bien faire attention quand je suis dans Unity. C'est que quand je clique ici avec ma souris, je suis ici sur on va dire l'écran en 2D. C'est-à-dire que j'ai ici X qui fait ma souris qui fait du X comme ça et du Y. Je n'ai pas de profondeur en Z. Donc, nous, on va récupérer ici, euh, par rapport euh, à l'objet, sa position Z, tout simplement, grâce à World to, World to Screen Point. Et on va utiliser la Main Camera. Pourquoi la Main Camera Parce que sinon, on serait obligé, alors c'est assez facile, Unity, euh, par défaut, la Main Camera est taguée ici Main Camera. Donc, Unity la connaît. On n'a pas besoin d'aller la rechercher dans la hiérarchie. Donc, on va coder et vous allez comprendre. Donc, on va faire ici Camera.main, comme ça, Unity sait ce que c'est. Et on va utiliser le World alors attendez, je vais bien respecter par contre les majuscules, chose que je n'ai pas faite. Donc point .main, point .world. Et ici, vous pouvez voir que vous avez World to Screen Point. Et on peut voir que d'ailleurs, j'ai ici un petit rappel, la transform position du monde euh, dans euh, le screen space. Et en paramètre, on doit passer justement l'objet. Et l'objet, en l'occurrence, ici, bah, c'est euh, mon palais, mon palais, mon script ici, le palais script et sur le palais. Donc, c'est exactement ce que je veux Donc, je vais dire game object en minuscule, parce que là, du coup, c'est le GameObject euh, sur lequel se trouve ce, ce script, transform.position. Et comme on a besoin de la distance qui sépare l'objet de l'écran, on va prendre le point Z tout simplement et vous allez comprendre par la suite. Donc ça c'est fait, je vais rapticir un petit peu pour que vous voyez bien. Ensuite, on va avoir besoin de la position. Donc on va déclarer ici un vecteur 3 qu'on va appeler pause move. Et lui, on va le définir. Et là, on va utiliser de nouveau une méthode mais qui va être à peu près l'inverse. Qui va être ici screen to world point. Qu'est-ce que ça fait Ça fait en gros l'inverse. Transforme position from the screen space, donc de l'écran, into the world space dans le monde 3D. Donc on va utiliser ça et ça va nous permettre en fait d'utiliser maintenant les coordonnées de la souris pour définir en fait une position dans le monde. Donc on va de nouveau utiliser camera.main et là screen to world point. Entre parenthèses, ça attend un vecteur 3 position, comme vous pouvez le voir. Donc on va créer ici un new vecteur 3. Et là, on va devoir passer en paramètres Donc, les trois coordonnées x, y et z. X et y, on les connaît, ça va être notre souris. Pour ça, c'est input.mouse position.x. Pour l'y, ça va être input.mouse position. Point y. Et le dernier, c'est l'axe Z. L'axe Z, on n'en a pas. Avec la souris, on n'a que X et Y. Donc, on va utiliser justement la distance to screen qu'on vient de récupérer au-dessus. Et donc, là, on va passer distance to screen en dernier paramètre. Maintenant, on a, en fait, la position de la souris euh, à l'écran qui va se transformer aux coordonnées du monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fait, ben, fait transform.position. Donc, on assigne la position de notre objet de notre palais et on dit qu'elle est égale à un new vector3. Et entre parenthèses, on passe move point x virgule et là euh, étant donné qu'on ne gérera pas euh, l... Le Y ne va pas se déplacer étant donné qu'on est, attention, avec une souris, euh, on, est en deux, on est sur un monde 3D. Donc le X, on va pouvoir le déplacer. Le Z aussi. Mais le Y, on ne va pas euh, monter et descendre. Donc on va faire ici y. Ça veut dire qu'en fait, il va garder sa position Y. Et le dernier, ça va être pause -move .z, pause -move z. Ce qui va nous permettre maintenant... Si on fait un drag de l'objet, c'est-à-dire que si on clique dessus, on va enregistrer notre script et on va aller tester ça tout de suite. Mais on devrait pouvoir maintenant être capable, pardon, je vais relancer Unity, de déplacer à la souris notre objet. Donc c'est parti, je clique et rien ne se passe. Alors par contre, est-ce que j'ai bien mis mon script sur le palais Oui, alors je vais voir si ça a enregistré parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Oh, on voit que ça compile, je pense que le souci est là. Et maintenant, on peut voir que tant que je le garde le bouton enfoncé, je peux déplacer évidemment euh, mon palais. Mais si je le lâche, on peut voir que rien ne se passe. J'ai toujours mes sprint jongs qui sont là. Alors, pourquoi ici, euh, mon... comme vous pouvez le voir, j'ai bien, je peux le déplacer à gauche, à droite, je peux le monter. À un moment, euh, mon élastique se, se désolidarise de mon palais tout simplement parce que je rentre dans la zone de trigger qui est d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, beaucoup trop loin. Oui, il y a les Donc ça on va devoir le régler. Mais on peut voir que malheureusement le Spring Junk fait encore son boulot. Mais ça c'est normal, on s'en est pas occupé. Alors ce qu'on va faire au niveau de la zone élastique, où oui, on peut voir que je suis bien trop loin. En fait, l'idée, euh, bah, ce sera de, dès qu'il dépasse un petit peu. Donc je vais ici euh, prendre mon collider, mon box collider, et je vais euh, modifier son center Z voilà, pour le monter, le mettre un petit, peu, un petit peu à peu près ici, ce qui va être beaucoup plus normal. Donc là, on a un système maintenant, euh, tout simplement ici pour déplacer. On peut voir et quand je lâche tac voilà donc maintenant la solution euh, maintenant c'est de casser ces joints pour que lui il puisse bien partir donc pour ça on va devoir euh, tout simplement utiliser une autre méthode qui est euh, void on mousse up c'est quoi void on mousse up bah, c'est tout simplement euh, une méthode qui permet euh, de détecter quand euh, le bouton en fait de la souris est lâché donc on mousse up voilà et qu'est-ce que je vais faire quand je vais euh, faire mon void on mooseup ben, Je vais faire un destroy. En fait, utiliser la commande destroy qui permet en général de faire un destroy d'un game object. Mais là, on va destroyer SJA. Donc mon sprint joint A. Et évidemment, SJB. Nos deux SpringJoints en même temps. Euh, et évidemment, alors pour le moment, je suis en train de réfléchir. Non, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et ça devrait fonctionner. Donc là, on doit être capable, alors je vais enregistrer ici parce qu'on peut voir que j'ai des soucis sinon, mais là on devrait être capable de pouvoir lâcher maintenant notre, notre palais et il devrait partir. Et là, on peut voir qu'il part, il n'y a pas de soucis, ça fonctionne. Évidemment, là je peux le reprendre, euh, alors si j'y arrive, hop, mais euh, évidemment ça on ne l'a pas géré. Mais on peut voir que ça prend forme, en fait maintenant on a un système qui nous permet de lancer en fait notre palais, comme on peut voir, ça fonctionne, il n'y a pas de soucis. Je peux le lancer dans tous les sens, je peux essayer de viser, alors évidemment là je vise mal, mais on peut voir que euh, ça fonctionne vraiment sans aucun souci. Paf et là j'ai mis deux points, Mais là pour le moment on n'a pas encore géré les points. Donc voilà, une étape passée, maintenant on a notre système qui est en place, on a l'élastique qui fonctionne, l'élastique qui est bien lâché, et on peut euh, lancer, lâcher tout simplement notre palais. Alors, on va maintenant s'intéresser aux points. Comme vous avez pu le voir dans la fin de la, de la vidéo précédente, j'ai marqué des points et comment on va gérer ça Alors, évidemment, on aura besoin, euh, on va faire quelque chose de très simple. Évidemment, ce sera facilement euh, euh, adaptable à d'autres choses et le rendre beaucoup plus joli. Mais là, on va faire dans le but du tuto quelque chose d'assez simple. Donc, on va utiliser évidemment un UI euh, et on va utiliser un canvas. Donc, je vais directement ajouter un UI texte. Vous pouvez voir qu'Unity, par défaut, ajoute un canvas. Je clique dessus, je passe en 2D et on peut voir ici que j'ai bien mon new texte ici qui est à l'écran à droite et qui est ici au niveau de mon écran 2D. Je vais utiliser deux champs euh, texte, un qui va s'appeler TXT euh, Score euh, et je vais le dupliquer en CTRLD vous avez l'habitude et je vais l'appeler l'autre TXT euh, NB qui va être le, le nombre de palais par exemple que vous devez jeter. Ouais. Alors je vais prendre ce canvas et je vais choisir ici au niveau de son render mode euh, Screen Space Camera euh... Voilà Alors Excusez-moi, c'est pas ça du tout, c'est au niveau de son canvas color. Euh, on a ici un constant pixel size. On peut voir qu'en fait le texte va rester exactement à la même taille en fonction de la taille de l'écran. Moi ce qui m'intéresse ici c'est qu'en fonction de la taille de l'écran il soit à l'échelle. Donc je vais prendre un scroll with screen size. Et là on peut voir qu'il devient un peu plus petit ce qui va me permettre maintenant ici par exemple en prenant mon TXT score, en cliquant ici au niveau de son règle transform, en appuyant sur la touche alt et je choisis ici en haut à gauche ce qui va avoir pour effet de le placer en haut à gauche avec son point d'ancrage. Je ne rentrerai pas dans le détail de lui. Euh, tout ça est, est un peu ici, il euh, faudrait vraiment un cours assez long Ch chose que je propose d'ailleurs pour ceux en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse des cours bien plus détaillés bien plus complets que ce soit au niveau de lui et tout le reste et ici donc on va tout simplement maintenant le positionner à peu près là voilà, alors peu importe, vous mettez la couleur que vous voulez. Là, je vais le laisser en noir, ça sort assez bien. Et je vais appeler, euh, je vais marquer ici score et je vais faire un espace, je vais appeler 0, euh, écrire 0 dans ici le texte. Pour le moment, j'ai 0 euh, points. Je vais faire exactement la même chose, je rappuie sur alt et je le mets en haut à gauche. Et je vais le déplacer ici maintenant euh, en dessous pour le nombre de palais. Et euh, ici, on va le positionner en dessous et on va écrire ici euh, palais. Voilà, alors je vais mettre un S et on va démarrer à 5 paliers. Donc pour le moment, euh, palais, euh, peu importe. Ce qui va m'intéresser, c'est ici le nombre de scores. Alors comment je vais faire pour, euh, pour incrémenter ces scores Il ben, y a plusieurs solutions possibles. Alors, euh, on peut voir d'ailleurs ici que j'ai un petit souci. Alors je ne sais pas si c'est très visible, mais il y a un petit flou tout simplement ici parce que vous pouvez voir que j'ai euh, mes champs qui euh, se superposent. Mais peu importe, ça c'est à régler. Je ne vais pas les dimensionner à la bonne taille ici, je ne vais pas m'embêter. D'ailleurs, on pourrait les agrandir un petit peu si on veut. Donc comment je vais opérer Je vais repartir ici en 3D, je vais cliquer ici sur mon élastique pour revenir à ma table et je voudrais maintenant euh, bah, pouvoir gérer les scores quand je mets un, 2 ou trois ou cinq points. Alors comment je vais faire Je vais créer un empty. Cet empty, je vais l'appeler euh, zone point. Je vais euh, bah, le déplacer ici à peu près là. Je vais passer, alors je suis déjà en ISO, je vais passer en vue, je vais pas, mettre à la bonne hauteur ici comme vous pouvez le voir, à peu près ici au sol et je vais ici euh, maintenant ajouter des nouveaux empty donc create empty et je vais ici bah, mettre le empty qui fait 5 points donc mon empty qui fait 5 points enfin bon, mon objet pardon mon trou qui fait 5 points il est là donc je vais le déplacer à peu près ici et je vais créer sur cet empty un box collider qu'on va passer de nouveau en is trigger vous avez bien compris à quoi ça sert ici je vais positionner bah je vais avancer et en fait, je vais régler ce collider de manière à ce qu'il fasse ici, qu'il passe tout simplement dans la planche, en fait, là où est censé passer mon objet. Et évidemment, je vais ajuster sa taille ici. Voilà, je vais le mettre à peu près là, à peu près là, à peu près là et à peu près là. Voilà. Et donc là, ce qui va me permettre en fait euh, d'utiliser, bah vous l'aurez compris, la méthode void on trigger enter euh, quand quelque chose passe à l'intérieur. Mais évidemment, je vais avoir besoin de faire ça pour tous mes trous. Donc ici, je vais en créer un deuxième, je vais le déplacer, je vais l'ajuster de nouveau, ça va être plus rapide, donc je l'écarte un petit peu. Et cette manœuvre va être évidemment à reproduire et je vais le renommer ici 3. Et ça c'est important, vous allez comprendre ensuite, je fais un CTRLD. Je le déplace ici. Alors on peut voir que justement, bon, mes trous sont à peu près de la même taille, donc ce n'est pas grand intérêt. Hein. Ils sont un tout petit peu plus larges. Euh, mais euh, ici, il euh, faudra faire ça un peu plus proprement que moi. CTRLD, ici je le renomme parce que ça va être le 1, le 1. Point. Alors je hop, et je le déplace ici. Et là, par contre, je vais pouvoir l'agrandir un petit peu parce que lui, par contre, je l'ai fait un peu plus euh, large. Voilà. Alors vous allez me dire à quoi ça va servir. Et bien maintenant, on va se servir d'un script. Tout simplement qu'on va positionner euh, sur euh, chaque ici un petit de la zone de points et alors qu'est ce qu'on va faire ça alors je pourrais euh, faire ça alors, je suis en train de réfléchir euh, on va même faire quelque chose de plus simple cette zone de points ne sert à rien je vais sélectionner tous mes un et je vais ici les mettre sur le canvas vous allez comprendre pourquoi ensuite donc je vais supprimer ici le zone point il sert à rien donc dans mon canvas j'ai bien ici on peut voir euh, mes zones euh, mes triggers en fait qui sont ici il n'y a pas de souci. mais sur ces triggers je vais euh, maintenant créer un script que je vais appeler zone euh, je vais l'appeler comme je veux en fait ça va je vais simplement euh, détecter l'entrée euh, d'un objet dans le trigger mais pour ça maintenant je vais devoir interagir ici sur euh, mon, ma, mon script euh, score et euh, et palais alors pour ça on va euh, bah, créer un script qui va s'appeler game manager qu'on va mettre sur le canvas par exemple donc là dedans on va devoir gérer pas mal de choses donc je vais ici au niveau de mon canvas déposer ce game manager ce game manager je vais m'en servir ici bah, pour euh, par exemple les points donc au niveau des points euh, on a vu qu'on utilise des éléments de lui donc je vais faire un using unity engine Alors, j'ai un petit souci de nouveau avec... Alors, on va d'ailleurs voir... .ui, est-ce qu'il me le prend Alors, on va déclarer ici nos variables. Alors, pour ce faire, j'ai importé le namespace Unity Engine UI pour avoir accès, justement, à tous les éléments de lui. Sinon, vous ne pourrez pas. Là, ce que je vais avoir besoin, c'est de variables publiques. Publiques pour pouvoir glisser dedans euh, mes champs texte. Donc, ils vont être de type texte. Comme vous pouvez le voir ici, le type texte existe. Si je... Euh, ici commande cette ligne, c'est-à-dire que je n'importe pas le namespace UI, vous pouvez voir que lui du coup il se met en erreur tout simplement parce que je n'ai pas importé ce namespace, donc ça c'est si vous débutez donc je vais avoir besoin de mes deux champs texte. alors on va les appeler il euh, ben, y en a un qui s'appelle, bon, peu importe, hein, je peux les appeler pareil que leur nom dans l'inspecteur. elles vont être différenciées étant donné que si c'est à l'intérieur du script donc je vais appeler ça txt. Euh, point et euh, txt nb comme ça, voilà. Donc pour le moment, on ne va pas trop s'occuper de ces variables, on, on y reviendra ensuite. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de marquer des points. Donc pour ça, je vais avoir besoin aussi de variables publiques, enfin de variables pour mes points. Alors mes, mes variables pour les points pourraient être en privé, mais là je vais les mettre volontairement en public pour qu'elles apparaissent dans l'inspecteur. Donc public int, je vais appeler cette variable point, et je vais la définir à 0 au démarrage, et euh, je vais mettre une virgule, ça m'évitera de recréer une autre ligne pour créer une nouvelle euh, variable, parce qu'elle va être de nouveau de type int, et je vais ici, nb, il va être égal à 5, nombre de, de points. Alors, ce qui me, de nombre de, de palais. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, alors je vais supprimer ça, euh, c'est euh, d'accéder maintenant, euh, d'incrémenter ces points. Alors, on ne va pas trop s'embêter parce qu'il y aura le système encore pour euh, le nombre de palais tout ça, mais là, on va voir comment on peut faire. Donc, j'enregistre ici bien mon score, mon, mon script, pardon. Je reviens au niveau de Unity et on peut voir ici que j'ai bien euh, point qui est à zéro. Alors, l'idée maintenant, ce sera d'incrémenter et de créer ce fameux script qui va nous permettre, en fait, d'incrémenter ces points. Donc, pour ça, euh, bah, je vais créer un nouveau script que je vais appeler... Euh, Add point par exemple, ce add point je vais devoir ici l'affecter à tous ces objets ici, euh, les trous en fait, donc mes empty qui sont là. Donc je sélectionne le premier, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le deuxième, le troisième et ici le quatrième, donc 1, 2, 3, 5. Et ici je fais un add component et je vais tout simplement euh, ajouter mon script que je viens de créer qui s'appelle add point que vous pouvez retrouver ici comme un composant, ça m'évitera de glisser sur chaque objet, sinon je vais devoir le glisser sur euh, 4, 3, 4 fois ici sur mes objets, alors que là, vous pouvez voir que maintenant, du coup, c'est sur tous mes objets. Donc ce script, qui va être simple, on va l'éditer, et on va tout simplement euh, bah, utiliser la méthode, comme je vous l'ai dit, void on trigger enter. Alors, void on trigger enter. Je ne vais même pas me soucier, euh, je pourrais récupérer l'objet, tester l'objet. Là, on ne va pas le faire parce qu'automatiquement, c'est un palais qui va passer à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire Je vais me servir du nom de l'objet. Rappelez-vous, euh, l'objet euh, 5 est en fait le trigger qui est dans le trou 5. Donc en fait, si je traverse cet objet, j'ai qu'à prendre son nom et l'additionner au score. Le seul problème, c'est que le nom de l'objet, c'est sous forme de chaîne de caractères. Donc on va devoir faire un parse, on va parser la valeur. C'est-à-dire, Ça veut dire simplement changer son type. Euh le 5 euh, par exemple du trou 5 l'objet 5 mt5 qui s'appelle 5 c'est une chaîne de caractères de petit string. je peux pas faire additionner euh, une chaîne de caractères. c'est comme si j'additionnerais a et, a et 1 ça ne fonctionnerait pas donc je vais devoir changer et automatiquement cette variable cette valeur la passer en type int et ça va fonctionner parce que là le nom va pas changer je pourrais je devrais Peut-être gérer cette erreur si elle ne s'appelait pas 1, 2 ou 3 ou 4, mais là c'est automatiquement ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va dire qu'en fait, déjà, je vais aller chercher le script, mon game manager, parce que rappelez-vous, ma variable publique ici, point, elle est publique, donc je vais accéder depuis l'extérieur et dans script game manager qui se trouve sur le même objet, sur le canvas. Donc, mais par contre, à la différence, c'est que là je suis sur un, un enfant, c'est-à-dire que ici, lui, il est enfant de canvas. Mon script ici, game manager, il est sur canvas, c'est le parent. Tous les autres, ici, sont des enfants. Donc, je vais prendre ici, par exemple, le 5 et dire qu'il doit aller chercher, quand il y a quelque chose qui rentre dans ce trigger 5, aller chercher sur le parent, qui est le canvas, le script game manager. Et ici, on va aller modifier ici euh, les points. On va additionner, en fait, tout simplement, le nom, en fait, de euh, l'empty. Donc, comment ça va se traduire Vous allez voir que c'est assez simple à faire. On va faire un transform.getComponent. Et ici, vous pouvez voir que vous avez in parent, donc dans le parent. Et ça va aller chercher le, euh, le composant, c'est notre script. Notre script, c'est GameManager. Et dans ce script Game Manager, on a une variable publique qui s'appelle point. Qu'est-ce qu'on va faire On va venir maintenant incrémenter du nombre qui est le nom de l'objet donc on va faire plus égal pour dire qu'on additionne tout simplement et là c'est là où on va devoir, va devoir parser la valeur parce que euh, si je mets ici le game object name c'est une string en fait le game object name va me renvoyer par exemple 5 ici, mais là vous pouvez voir que je vais avoir une erreur, tout simplement parce qu'ici je ne peux pas, et on me dit cannot implicitly convert type string to int et bien évidemment, c'est une chaîne de caractères et je ne peux pas l'additionner, donc je vais la parser pour la parser c'est assez simple, on prend le type int parse et entre parenthèses, on passe la variable. Et là, en fait, ça va automatiquement transformer ici mon euh, 5 en 5, mais de type int. Et là, ça ne pose plus de problème. Et donc, on va enregistrer ça et on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne. Donc, je sélectionne le canvas. Alors, le plus dur sera de rentrer maintenant dedans. Donc, on peut voir ici que j'ai point 0. Je vais essayer maintenant d'aller marquer des points. Alors, il faut espérer que je le fais du premier coup, ce qui ne va pas être le cas. Donc, je vais devoir essayer plusieurs fois. Hop, et on peut voir ici que j'ai bien un point, j'ai bien 2. Ça fonctionne. Pourquoi Parce que j'ai traversé ici le trigger 2 et ça vient s'additionner. Évidemment, ça fonctionnera de la même manière avec tous les autres triggers. Alors, le, bon, c'est difficile de... J'ai retiré dans le 2, je vais essayer de, de rentrer dans le 1. Peut-être que ce sera plus facile. Ah bah, décidément. Euh, le 2 m'attire. Et là, je n'ai pas lancé assez fort. Donc, évidemment, il y a encore pas mal de réglages à faire. Euh, et j'aimerais bien vous montrer ça, mais vous allez voir que je ne vais pas y arriver. En même temps, je peux tricher, ce serait dommage de s'en priver. Je vais sélectionner ici mon palais. Je vais le mettre ici devant le 5, je vais le faire passer dans le 5. Et là, on peut voir si, si je sélectionne le canvas, que j'ai bien ici nombre de points 5. Si je repasse dedans, évidemment, dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionnera. Je devrais passer à 10. Comme on peut le voir, j'ai bien 10 points. Donc, vous voyez, j'ai un peu triché, mais ça fonctionne. Évidemment, maintenant, il faudra gérer ici euh, comment... Euh, additionner les scores à l'écran et ensuite gérer sur tout le nombre de palais parce qu'à chaque fois que je tire je dois pouvoir maintenant relancer un palais alors on va maintenant s'intéresser au système de points pour un petit peu additionner les points, vous avez pu voir dans la vidéo précédente qu'on a beau rentrer ici on a bien la variable point au niveau du canvas qui s'incrémente mais pas à l'écran, et surtout on a un seul et unique palais, donc le jeu est bah, franchement inutilisable, donc ici on tire voilà, on rentre bien ici notre palais euh, mais on n'a pas de deuxième palais qui devrait arriver derrière, sinon euh, ce serait un peu plus facile comme ça, donc euh, première chose vous pouvez voir que ça tire un petit peu plus vite pour moi j'ai simplement ici joué avec la valeur ici euh, des Spring Join, et j'ai modifié ici le, le Spring à 25 au lieu de par défaut, à vous d'ajuster ensuite tous ces paramètres. Vous pouvez jouer avec, vous allez voir ce qu'ils font. Encore une fois, je rentrerai pas dans le détail de ce composant, ça prendrait beaucoup trop de temps. Euh, donc, on va s'intéresser à ça et pour ça, on va utiliser notre script Game Manager qui est ici posé sur le canvas, qui va nous servir un petit peu de, bah, de manager comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va gérer tout ça ici. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est mettre à jour. On a créé, rappelez-vous, euh, on a importé le Namespace Unity Engine UI et on a ici créé deux variables publiques de type texte qu'on a enseigné en glissant nos champs texte dedans. On on va créer une méthode qui va nous permettre en fait de mettre à jour tout simplement les points à l'écran. Donc on va créer ici une nouvelle méthode, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien, et on va créer ici une méthode qu'on va appeler euh, void, euh, on va l'appeler update ce qui veut dire mettre à jour en fait euh, l'usure interface et c'est exactement ce qu'on va faire donc qu'est-ce qu'on va faire on va prendre nos variables qu'on a créées txt euh, point, point text, et on va lui assigner tout simplement le la chaîne de caractères point on va faire un espace et on va mettre un petit plus ce qui s'appelle l'action de concaténer c'est à dire d'ajouter derrière une chaîne de caractères une valeur et ici on va mettre notre variable point comme vous en doutez on va faire exactement la même chose ici avec txt nb, point text, qui est en fait le nombre de palais donc on va lui faire écrire palais on fait un espace et on concatène ça avec la variable nb qui pour le moment, euh, je vous le rappelle, est de 5 on avait choisi de mettre 5 palais euh, la chose qu'on va faire aussi quand on va appeler cette méthode on va euh, justement vérifier à chaque fois qu'on met à jour les points que ce n'est pas le dernier palais parce qu'nb ici, bon pour le moment, restera pareil, on ne le gère pas mais on va vérifier ici, on va dire que si euh, nb double égal parce que là ça veut dire euh, on n'assigne pas une valeur dans NB on vérifie en fait que c'est égal à 0 et si c'est égal à 0, bah, ça voudra dire que ma partie est terminée, donc pour le moment on va rien faire on va pas s'occuper de ça, on va juste faire un debug log euh, et on va marquer ici game over, pour nous euh, on verra ça ensuite, on sera que la partie est terminée, on s'en occupera par la suite donc cette méthode existe, je vais pouvoir l'appeler maintenant quand je veux la deuxième chose, c'est que je vais devoir spawner, c'est-à-dire je vais devoir créer ici, euh, utiliser un préfab, Donc je vais faire un préfab de mon palais, pour le moment c'est pas encore fait. Et je vais euh, bah, pouvoir l'utiliser en fait pour le spawner. Alors on va rentrer dans le détail de, dedans tout de suite. Je vais euh, déjà déclarer en fait une variable qui va être de type GameObject et je vais l'appeler Geo. Voilà. Donc cette variable elle va être privée et elle va stocker en fait les palais que je vais instantier. Je vais avoir besoin d'autre chose, c'est que je vais avoir besoin aussi euh, de mon préfab de palais. Donc pour ça, je vais le glisser dedans, je vais faire un public game object. Et je vais l'appeler euh, palais préfab. Donc, j'enregistre mon script ici et on va aller voir tout de suite au niveau d'Unity comment on va faire. Donc, j'ai ici sur mon script Canvas, comme on peut le voir, mes deux champs qui sont apparus. J'ai bien ici mon palais préfab, mais je n'ai pas de préfab de palais. Alors, pour créer un préfab, plusieurs possibilités. clic droit, create, et ici vous pouvez faire un préfab, vous le nommez comme vous voulez, euh, et euh, vous glissez ensuite votre GameObject dedans. Donc, ici je ne vais pas le faire comme ça, je vais mettre test pour le préfab, et je vais prendre ici mon palais et je vais le glisser dedans. Et là, j'ai créé un préfab qui s'appelle le test de mon palais et vous pouvez voir qu'il est passé en bleu l'autre façon la plus simple c'est je le supprime vous êtes ici vous prenez votre palais et vous le glissez tout simplement ici ce qui aura pour effet de créer un préfab palais et votre palais est ici euh, sur le bureau donc là je vais pouvoir supprimer ici de ma scène il est en bleu donc attention je fais pas un cours complet mais le préfab ici si je modifie quelque chose ici au niveau de mon palais c'est l'objet qui est sur ma table ce n'est pas lui si je veux que ça se réplique à mon palais qui est ici qui est mon préfab je fais un apply vous pouvez voir que si je sélectionne mon palais, j'ai exactement les mêmes propriétés, mais je n'ai pas d'apply. Là, par contre, si je modifie quelque chose, ça va se modifier, ça va se répliquer ici sur tous les palais qui sont sur la scène. L'intérêt, c'est justement si j'avais euh, 10 palais ici posés, euh, que je modifie ici ce palais-là, pour, pour, par exemple pour sa taille, je fais un apply, tous les palais vont être impactés. Bon, ça, c'est quelque chose à aller creuser un peu plus loin dans des cours. Euh, donc ici, euh, je vais supprimer ce palais, j'en ai plus besoin et j'ai toujours mon préfab qui est là. Alors, au niveau de mon script canvas... Maintenant, on a ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a le palais préfab et on va glisser ici notre palais. Maintenant, on va pouvoir instancier ici ce palais. Alors, je vois en même temps que txt. est disparu, donc je vais simplement ici prendre TXT score et glisser dedans, sinon je vais avoir une petite erreur. Donc, au niveau du script, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va devoir eh ben, euh, instancier, c'est-à-dire spawner. Spawner, c'est le fait de créer dynamiquement un objet sur la scène. On va mettre euh, le palais à cet endroit. Et pour ce faire, on va devoir coder et utiliser une commande qui s'appelle instantiate. Mais... Au lieu de le faire au start, je vais recréer une méthode. Pourquoi Parce que je risque de devoir la rappeler, cette méthode. Et donc, encore une fois, vous avez bien compris la différence tout à l'heure. Euh, ça nous permettra au start d'appeler cette méthode au démarrage et de pouvoir la relancer plus tard. Donc je vais faire une méthode. On, on va voir si elle doit rester publique. Euh, je pense qu'on va devoir la passer en public par la suite, mais pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Et je vais l'appeler spawn Palais. Cette méthode, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire Donc elle va instancier un GameObject. J'ai créé une variable tout à l'heure qui s'appelle geo. Et je vais dire que geo, je vais assigner, je vais dire que c'est égal à instantiate. Instantiate va permettre de créer, en fait, de, de, de mettre sur la scène quoi Un objet. Et cet objet, c'est le palette Pardon, euh, palais, pardon, les préfab, pas script, pardon, excusez-moi, alors je ne sais plus comment je l'ai noté, je vais mettre préfab, voilà, Pré, palais préfab. Et donc euh, ça, ça aura pour effet, euh, alors on peut aller bien plus loin, on peut le poser à des coordonnées spéciales et tout ça, là normalement il devrait être euh, spawné à l'endroit où il était euh, quand j'ai créé le préfab. Euh, si c'est pas le cas, on pourra créer un empty et indiquer que le GameObject doit être spawné dans la zone en fait à l'endroit de l'empty. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais spawner mon palais bah, Je vais faire un NB--. Moins moins. Pourquoi Rappelez-vous, ici, cette variable NB, c'est le nombre de palais. NB- moins moins va décrémenter de 1 la variable NB. Donc, si je suis à 5, je vais passer à 4. Le problème, c'est que je veux 5 palais. Donc, ici, je vais le passer à 6. Pourquoi Parce que euh, mon 6 ici, je, je, je démarre. Qu'est-ce que je fais bah, Je lance le jeu, je spawn. Je lance ma méthode euh, spawn euh, palais. Et donc, ici, euh, j'instancie un palais et je passe à 5 palais. Sinon, j'en aurais que 4, en fait. Donc, voilà. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va mettre à jour, justement, euh, l'affichage à l'écran. C'est-à-dire qu'on veut les points et surtout le nombre de palais. Et ici, euh, ben, j'ai la, la méthode Update. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que maintenant, je la lance ici. Je fais un UiUpdate. Et là, se met à jour le nombre de palais et les points à l'écran. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire euh, je vais dans cet état-ci, ça va fonctionner, euh, mais on va devoir ensuite euh, réinitialiser les palais. Rappelez-vous parce qu'on ne va pas le faire et on va voir ce qui va se passer, on va avoir un petit souci. Donc le, la méthode update, je vais pas en avoir besoin. Euh, donc, si je teste dans cet état-là, ça devrait en théorie fonctionner, mais évidemment, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Déjà, on ne gère pas les points, mais on peut déjà tester pour voir ici euh, si euh, bah, je vais bien être à 5 palais, ce qui est logique ici. Alors, je passe à 4 et mon palais est lancé. Donc, on peut voir qu'il y a déjà un petit souci au niveau du spawn du palais parce que du coup, il se lance. Donc, ce qu'on va faire, on va créer ici un empty. On va le positionner à peu près à l'endroit où on veut que le panais soit, parce que là, en fait, il est spawné plus haut, et du coup, il est directement dans ma zone de spawn. Donc, je vais appeler ici ça euh, « Spawn », voilà, on va pas s'embêter. Et euh, bah, on va le mettre, euh, alors on va regarder par contre qu'il est à la bonne hauteur, parce que je ne suis pas certain que ce soit le cas. Donc, on va lui mettre une petite étiquette, c'est un peu plus pratique, et on va le passer ici euh, bah, en bleu, en voilà. Et on va vérifier, voilà, il n'est pas du tout où il faut. On va le mettre ici à la bonne hauteur de manière à ce qu'on puisse euh, bah, qu'on soit spawné à hauteur de la table évidemment, donc ce spawn alors on va le laisser là pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal euh, bah, je vais le glisser en fond de canvas peu importe, et ici au niveau euh, de mon script game manager je vous ai dit au niveau de l'instantiate ici on va créer une nouvelle variable publique qui va être de type euh, transform parce que c'est la position qu'on a besoin euh, et on va l'appeler sp voilà qui va être la zone de spawn en fait, du palais et ici, « Instancier », pas les préfab, on va rajouter un paramètre qui est la virgule qui va être justement euh, le transforme parent. Et donc, ça va être SP. Alors, SP, SP « SP ». Alors « SP », est-ce que « SP » suffira Oui, c'est un transform, donc ça ne pose pas de problème. Donc là, du coup, ça devrait le spawner maintenant à « SP ». J'enregistre mon script. Je vais au niveau du script de Canvas et je vais me servir ici du spawn que je vais renseigner dans « SP » qui est le « Spawn Point ». On teste tout de suite et on voit si ça fonctionne. Alors « Là, on peut voir qu'on a encore un petit souci. On en a même plusieurs parce qu'on peut voir que mon palais, euh, bah, il est plus bon, il est un peu plus haut. Alors On va vérifier ce qui se passe. D'ailleurs, là, c'est assez facile. On va rester en mode Play et on va pouvoir justement sélectionner euh, le palais qui se trouvait où bah, je, que je ne vois même pas l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe Oui, en fait, ce n'est pas ça du tout. Je l'ai oui, alors c'est une, une, une, une, une le transform parent, c'est pas ça du tout parce qu'il vient de se mettre en fait au transform donc c'est pas ça qu'il faut faire, en fait il faut mettre ici trans, alors il y aura trois paramètres, ça va être sp.transform.position ça, ça va être l'endroit et ici, en dernier, on va devoir mettre le quaternion, c'est-à-dire la rotation. Et la rotation, on ne va pas s'en occuper. On va mettre quaternion.identity, c'est-à-dire sa rotation de départ. Voilà. Cette euh, command instantiate a changé avec Unity 5.6, il me semble. Et du coup, on peut encore utiliser comme ça. Enfin, il y a deux façons de l'utiliser. On va retester pour voir si ce que je vous dis est vrai. Ce qui... Pas, euh, forcé mais on voit alors voilà on peut voir déjà euh, que c'est bon par contre euh, ça me le lance quand même alors je comprends pas pourquoi parce que normalement mon point point il est bien là alors si je le recule on va tester il devrait être spawné plus loin mais il est lâché directement alors on va essayer de comprendre pourquoi alors la première chose à régler c'est qu'on peut voir et on peut s'en rendre très facilement compte c'est que si je prends mon palais et que je le glisse ici sur mon, euh, que je le mets en forme de mon spawn point on peut voir que ben, il se met bien plus bas pourquoi parce qu'on l'avait réglé ici au niveau de la table et euh, donc quand on le spawn au niveau du, du palais ici euh, au niveau du spawn point et ben, il garde ses, euh, ici on peut voir que sa position elle est de moins 2.79 et sur x et sur y elle n'est pas à 0 donc en fait on va déjà la passer à 0 l'autre petite chose qu'on peut voir c'est que c'est un peu trop haut donc ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, déplacer un peu notre spawn point, point un peu plus bas pour, De manière à ce qu'il soit à plat Donc ça maintenant si on fait play euh, On peut voir que Alors là j'en ai deux parce qu'évidemment j'ai oublié ici De modifier euh, mon palais Je vais le supprimer d'ailleurs parce que j'ai modifié ici Le préfab comme on peut voir Donc maintenant le nouveau préfab va être bon Donc je vais faire play et là, on peut voir que du coup, il est bien à plat et il est bien spawné au centre. Par contre, reste toujours ce souci ici euh, de... Euh, alors, on peut voir que je l'ai bien lâché parce que là, je ne peux plus le sélectionner. Euh, donc il est, mais pourquoi il est lancé Donc, on va essayer de comprendre tout de suite pourquoi il se lance euh, au démarrage quand je le spawn. Alors pour comprendre ce qui se passe, on va de nouveau lancer et on va voir justement, on va regarder au niveau du palais. Donc ici on peut voir que j'ai le palais clone qui a bien été instancié et on va voir ce qu'il y a qui ne fonctionne pas. On peut faire, en fait on peut voir qu'au niveau du Spring Join, le Connected Body, ici j'ai que dalle. Et c'est là le problème, normalement ça devrait être le point 1 pour 1, là on peut voir que du coup il est bien connecté ici. Et pour le deuxième, ici ça devrait être mon Empty B. Et là, on peut voir que du coup, il se place à peu près euh, au milieu où il va et tout fonctionne bien. Évidemment, là, j'ai perdu euh, ma line renderer, mais on peut voir que ça fonctionnerait. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas Tout simplement parce qu'on a fait un préfab. Et ici, ce préfab ne permet pas, en fait, de, de mettre un, un, un objet public dedans. Donc, on va devoir le faire par le biais du code. Bon, c'est pas bien compliqué. Donc, on va utiliser, en fait, le script qui est au niveau du préfab, qui est le palette script. Et ici, on a une méthode qui doit être un peu plus bas, qui est la void start. Donc, au démarrage, qu'est-ce qu'on va faire On va aller renseigner, en fait, on est là... Spring Jones, on les a déclarés ici, sont SJA et SJB. Donc on va tout simplement dire que SJA euh, point et la, la, la méthode, c'est, enfin le, la propriété c'est ConnectedBody et on va le définir, on va dire que c'est en fait pour le A, ben, le game object qui se trouve dans la hiérarchie qui est A. Donc GameObject avec un G majuscule pour faire un Find, on va chercher donc il s'appelle A et on va faire un GetComponent Ici, sur le Rigid Body, parce que je vous rappelle que c'est un Connected Rigid Body. Et ici, voilà, ça devrait suffire. Alors évidemment, il faudra le faire aussi pour le B. Donc on va le faire tout de suite. On va faire un copier-coller et on va modifier simplement SJB. Et ici, on va lui dire qu'il va chercher le B. Et là, vous devriez, euh, ce, ce, cette ligne de code qui va se lancer au démarrage du script, devrait solutionner ce problème. Donc on va tester ça tout de suite. Et vous pouvez voir que du coup, c'est assez facile à déceler en fait. Donc là, on peut voir qu'il se met bien où il faut. Et si je tire, tac, on peut voir que ça fonctionne. Donc euh, voilà un problème de résolu, euh, il nous reste à voir maintenant comment gérer un petit peu euh, les points. Alors pour gérer les points, ça va être à peu près pareil en fait que de spawner euh, un, nouvel, euh, un nouveau palais. On va faire ça en même temps. Alors comment on peut faire maintenant pour en fait le, tout simplement euh, lancer la mise à jour ici au niveau euh, de l'interface graphique Alors je vous rappelle qu'au niveau du code, euh, on a ici au niveau du game manager tout simplement un UI update. Mais en fait on va spawner un nouveau palais et on rappelle ici l'UI update. Donc l'intérêt maintenant ce qu'il faudra faire c'est spawner euh, ici un palais. Et pour ça, on va devoir trouver un système pour savoir à quel moment je dois spawner ce palais. Donc moi, je vais utiliser cette méthode depuis un autre script. Donc je vais la passer en public. Je ne rentre pas dans le détail. Allez voir le, ce que j'explique je, sur les valables. C'est valable aussi pour, les, pour les, les méthodes. Mais en tout cas, je rentre un peu plus dans le détail pour tout ce qui est code C Sharp en partant de la base sur les cours que je vous mets à votre disposition et je vous en reparlerai en fin de vidéo. Donc cette méthode, je vais devoir l'appeler à un moment donné. Donc je vais aller au niveau du script qui se trouve sur mon palais. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise. Moi, que je vais utiliser ici c'est simplement au niveau de l'update je vais vérifier que le palais en fait se déplace c'est à dire que sa vitesse n'est pas égale à 0 alors pour ça je vais devoir utiliser euh, la, le rigid body et sa velocity sa velocity va renvoyer euh, un vecteur et quand ça bouge pas eh ben, je vais avoir 0 0 0 un vecteur 3 0 donc je vais utiliser ça quand il va être égal à 0 en fait sa velocity ben, c'est qu'il ne se déplace pas donc premièrement je vais déclarer euh, une nouvelle variable de type rigid body que je vais appeler rb alors, euh, ici, on va pas utiliser l'update. D'ailleurs, on va prendre le fixed update parce que de convention, c'est beaucoup mieux quand vous utilisez euh, le rigid body. Alors on va tester comme ça, euh, d'utiliser le fixed update qui euh, en fait euh, est un peu différent de l'update au niveau de, de la physique avec Unity. C'est le best practice, c'est d'utiliser le fixed update. Donc, on va faire une condition, on va dire if RB. Donc, le rigid body. Alors, attendez, avant de tester ça, au start, on va devoir quand même récupérer cette variable RB, elle existe, mais je vais devoir assigner quelque chose dedans. Donc, je vais dire que RB est égal à get component et je vais aller ici chercher le rigid body euh, de mon objet. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir euh, faire des opérations avec RB. Donc, au niveau du fixed update, je vais dire if RB.velocity, si cette velocity est égale, donc double égale à vecteur 3.0, ça voudra dire en fait euh, que mon objet. Euh, se déplace pas. Et là à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller spawner ici, euh, grâce à ma méthode publique qui se trouve sur le game manager ici. Euh, spawner le palais. Je vais appeler cette méthode. Cette méthode, je vous rappelle, qu'elle est au niveau du canvas dans le script game manager. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de nouveau ici. Euh, au... Alors attendez que je ne me trompe pas On était au palais. Voilà. Donc on va faire un gameobject.find. Et ici on va aller chercher quoi? Donc le canvas. On va aller faire un get component pour aller chercher la méthode publique qui se trouve dans le script, qui est le game manager script, il me semble. Euh, GameManager tout court, voilà. Alors, euh, oui, c'est ça. Euh, et ensuite, on va aller chercher la méthode publique qui est spawn palais, tout simplement. Ce qui va me permettre ici de spawner un palais. Mais là, il va y avoir un souci, parce que si je fais ça, et d'ailleurs on va le tester tout de suite, j'enregistre mon script, je fais play, vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'ici, en fait, bah déjà, j'en ai deux. Bon, c'est parce que j'en ai laissé un. Mais euh, ce qui va se passer, euh, c'est qu'après, vous bah, voyez, j'ai plein de palais qui sont spawnés. Pourquoi bah, Évidemment, parce qu'ils sont posés. Mais du coup, euh, bah, ils sont, euh, sont égaux à zéro. C'est-à-dire qu'ici, alors, bon, ce que je vais faire, je vais euh, ici dans le spawn. Alors, je dois avoir un palais qui traîne. Euh, alors, pourquoi j'ai deux palais au démarrage Alors, déjà, on va aller voir ça. Euh, donc, ici... Alors, euh, on va regarder après pour les palais, mais je pense savoir pourquoi. Mais déjà, le problème qui se pose, c'est qu'ici, on va euh, devoir euh, faire un système de manière à ce qu'on lance, en fait, qu'on ne qu'on ne spawn qu'à partir du moment où on a lancé notre palais. Donc pour ça, je vais utiliser une nouvelle booléenne qui va être privée. Et je vais appeler lance tout simplement, et euh, bah, je vais la définir à false parce qu'au départ, au départ du jeu, cette variable de type je bah, j'ai pas lancé mon palais. Alors, quand est-ce qu'elle va changer Eh ben, elle va changer quand je vais lâcher. C'est-à-dire, ici, je vais faire un, je vais la passer à true. C'est-à-dire que je lâche ici le bouton de la souris, donc je lance mon palais. Et à ce moment-là, au niveau de ma condition, je vais dire ici qu'on respawn un palais euh, quand lancer est égal à tout. Ce qui fait que là, en fait, donc je mets, euh, pardon, lance, pardon, pas lancer. Voilà, euh, non, toujours pas, je vais y arriver lance Voilà. Donc ça veut dire que ici mon, ma méthode spawn palais va être appelée uniquement quand lance ici va être tiré. D'ailleurs, tant que je n'ai pas lancé mon palais, ça va fonctionner. Donc là, on va retester, mais normalement, je ne devrais plus avoir des milliers de paniers de palais qui s'apparaissent. Et d'ailleurs, j'en ai plus qu'un. Vous voyez que ça solutionne mon problème, j'en avais deux euh, obligatoirement. Donc on peut voir ici que j'ai mon palais le 5 ici, j'ai bien quatre palais et je vais le lancer. Et là, on peut voir que euh, bah, ça ne fonctionne pas. Alors on va regarder <rire> ce qui se passe. Alors si ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que ma variable ici lance, elle est toujours à true. Bah oui, ici au niveau de l'update, ici je lui dis si elle est égale à true, bah tu spawns. Euh, le problème c'est que je dois ici lui dire maintenant tu repasses euh, dans la foulée. D'ailleurs on va même le faire euh, avant. On va dire que lance est égal à false. De manière à ne pas en respawner. Donc j'enregistre et on va tester tout de suite pour voir si ça solutionne le souci. Donc voilà, play. On lance très vite le palais. Et là, on peut voir que j'ai bien un deuxième palais qui arrive, et ainsi de suite. Mais là, on peut voir que mon élastique ne suit plus. Bah oui, il y aura des ajustements, vous, vous doutez bien à faire. Mais on peut voir que par contre, j'ai bien réussi à mettre 5 points j'ai bien palais 1. Et ici, euh, eh ben, j'ai plus de palais, donc 0. Et dans ma console, j'ai bien Game Over. Mais évidemment, là, on ne l'a pas encore géré. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, du script Eh ben, On va devoir aller voir de nouveau au niveau des autres scripts, parce qu'il y aura des ajustements, évidemment, à faire. Alors, au niveau du script Game Manager... On lance ici notre spawn palais c'est très bien on instance ici un nouvel euh, un nouveau palais le seul problème c'est que rappelez-vous dans le script palais ici j'ai créé ici pour initialiser euh, alors c'est pas c'est dans l'élastique pardon on a ici cette méthode initialise qui permet tout simplement ici, parce qu'elle, lui, il n'est pas spawné, il est présent. Cette méthode va nous permettre en fait de rattacher ici euh, le palais, de, re de redéfinir le palais. Donc je vous rappelle qu'on va le chercher ici avec player, le tag player. Et ici, on redéfinit A et B au niveau euh, des game object et on retrace ici la ligne tout simplement dans l'update. Donc euh, ici, euh, il faut qu'on réinitialise tout simplement. Quand on spawn ici, il faudra qu'on le réinitialise. Donc pour ça, on va devoir aller chercher, donc GameObject. Alors avec un G majuscule, on va aller chercher cette méthode publique de nouveau, vous aurez compris, c'est le même euh, le même principe, pardon, mais je vais y arriver, GameObject.Find. L'objet s'appelle euh, Elastic, il me semble, comme ça, on va vérifier ensuite. On va aller chercher le script qui scriptier GetComponentElasticScript, et on va lancer Initialize, notre méthode qu'on a créée justement. Donc je vais vérifier que c'est bien élastique avec un E majuscule, sinon on va avoir une erreur, ça a l'air bon. Donc on va tester maintenant pour voir si ça solutionne le problème, ça ne suffira pas, vous allez voir. Mais il y aura quand même du mieux en théorie. Voilà, on peut voir que mon élastique se met bien à jour, mais il est sur celui-ci. Pourquoi Parce que tout simplement en fait, euh, rappelez-vous, comment on va chercher le palais au niveau du script On va chercher en fait le tag euh, player et regardez ici. J'en ai 4 des palais, bah oui, j'ai mes palais qui sont dessus, ils ont tous le tag player. Donc il prend le premier venu, en général c'est le dernier. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est modifier le tag euh, pour qu'il ne soit plus player. En fait, quand on va générer et spawner un, un palais, par défaut, lui, il a le tag player, mais quand on l'aura spawné, en fait, on, au moment du tir, on va devoir le changer. Et comme ça, on n'aura plus de problème avec euh, notre élastique. Donc, on pourrait le faire à, différentes, euh, différentes, euh, à différents moments. Mais ce qu'on va faire, on va le faire ici, euh, on mousse up. Ouais, je pense que ça serait bien ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance, eh ben, on va euh, changer en fait, euh, le GameObject. Sachant. Alors, attendez que je réfléchisse. Oui, en fait, ce script est sur le palais. Donc, c'est là, cet objet-là. Donc, en fait, on va faire GameObject en minuscule qui concerne le GameObject euh, qui qui contient ce script en fait qui est le palais et on va dire que le tag est égal et là on va mettre n'importe quoi on s'en fout mais on va mettre par exemple un tagged voilà ce qui aura pour effet de rechanger le tag player en un tagged et ce qui va permettre maintenant à notre à notre line wanderer de bien passer par le palais qui a ici euh, ben, le tag euh, player et vous voyez ça revient à chaque fois sur ce palais -là. alors je lance n'importe comment qu'on s'en fout un peu euh, voilà, j'ai réussi à mettre deux points on peut voir que j'ai bien deux points à l'écran j'ai bu qu'un palais ici je lance mon dernier palais je passe à zéro et ici j'ai bien game over mais le problème c'est que j'ai pas géré ça ici je peux continuer à jouer et je vais avoir moins un moins dix palais donc ça il faut encore le gérer c'est ce que je vous propose maintenant de, de finir ça devrait être la dernière partie on va mettre un simple message game over comme vous avez pu le voir euh, on va faire quelque chose d'assez simple et on va utiliser euh, autre chose, on va introduire le Game Manager pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permettra de le découvrir alors on va simplifier au maximum les choses donc on va utiliser notre canvas et on va créer tout simplement ici un nouvel UI texte c'est une UI texte, je vais passer en 2D mais peu importe, je vais faire un double clic et ici on va l'appeler euh, TXT Start tout simplement euh, je vais centrer ce texte Ici, comme on peut le voir à l'écran, je vais aussi euh, passer l'horizontal euh, overflow en, en overflow et le vertical overflow en overflow. Pourquoi Pour me permettre de dépasser, en fait, de déborder en haut et en bas au niveau du champ texte. Donc ici, on va écrire un message convenu, euh, par exemple, euh, appuyer sur le bouton gauche de la souris, par exemple évidemment vous pourrez utiliser ce que vous voulez, euh, vous allez pouvoir ici augmenter la taille, par exemple comme celui-ci, vous allez même pouvoir ici, on va donc l'ancrer, je l'ai fait au centre, mais on pourrait bien le faire en haut, et tout simplement ici aller le déplacer, vous mettez ça comme vous voulez, peu importe, ici c'est vraiment de la, de la mise en page, alors là je vais me servir comme je, ça, je vais le mettre là, et on peut même améliorer les choses pour ceux qui ne savent pas, en faisant ici Add Component, vous supprimez ce qui a écrit, vous allez ici chercher UI et vous avez Effect et vous avez un Shadow. Et vous pouvez lui mettre ici par exemple, je peux lui mettre une ombre euh, un peu plus grise et je peux jouer ici avec l'Effect Distance. Alors je ne sais pas si ça va être bien visible à l'écran, d'ailleurs je vais faire quelque chose, euh, une couleur qui va vraiment, euh, voilà, du rouge, ça va être moche. Mais euh, l'avantage c'est que vous allez le voir à l'écran, voilà, alors le... Vous voyez ce petit ombré derrière qui peut être assez sympa. Alors évidemment, euh, le rouge est peut-être pas euh, terrible, donc je vais essayer de partir sur quelque chose qui se voit voilà, comme ça. Voilà. Alors on va se servir maintenant de ce TXT Start. Ce qu'on va faire, on va euh, tout simplement le désactiver. On va démarrer le jeu, on va jouer. Et le but, l'idée, c'est tout simplement de l'activer une fois qu'on a le score, euh, enfin les palais qui sont à zéro. Et euh, au moment où on va cliquer gauche, eh ben, tout simplement on va relancer le jeu. Voilà, c'est une méthode très simple et très rapide pour euh, bah, ce genre de, ce type de jeu, que ça fonctionne. Il y aurait d'autres solutions, mais là on va mettre ça en place. Alors ce qu'on va faire, euh, on va déjà modifier notre script ici Game Manager, là où on écrit Game Over. Alors je pense que c'est ici, voilà. Donc ici au lieu d'écrire Game Over, évidemment on va réactiver euh, notre GameObject ici qui était xtstar. Donc on va créer ici un public. GameObject pour pouvoir glisser dedans notre GameObject. Donc un public GameObject qu'on va appeler euh, bah, TXT Start. Hein, on va rester, euh, on va rester euh, très logique. Et ici, au lieu de mettre GameOver, je vais dire que TXT Start point true. Entre parenthèses. Ça veut dire que je vais activer cet objet. Je vous rappelle que je viens de le désactiver manuellement au lancement du jeu. Donc à chaque fois que le jeu va être lancé, Évidemment, je ne le vois pas. Donc là, pour le moment, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, l'idée, c'est quand les, les palais vont être à zéro, il va falloir l'afficher tout simplement. Euh, et donc pour ça, on va euh, devoir... Enfin non, ça on l'a déjà fait, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, ça va être tout de suite. Maintenant, on va devoir gérer justement ce clic. Donc si je lance ici mes pavés, et ça ne fonctionnera pas parce que tout simplement déjà il faut qu'au niveau euh, de mon de mon de mon de mon canvas ici, Game Manager, on peut voir que j'ai ici le Txt Start. Je vais le glisser dedans, voilà, tout simplement, même s'il est désactivé, c'est pas très gênant. Euh, et ici, on va pouvoir maintenant tester ça. Hop, je lance mes palais n'importe comment. Alors, je vais peut-être mettre des points, on ne sait jamais. Euh, hop Oh non. et ici voilà on peut voir que j'ai bien appuyé sur le bouton gauche pour... alors là si je reclique ça marche mais là si j'appuie sur le bouton gauche en fait je relance une partie donc ça suffira donc maintenant l'idée et euh, eh ben euh, c'est au niveau de ce txt start on va lui créer un script tout simplement euh, qui va permettre de détecter le clic gauche de la souris et de relancer le jeu et donc on y va c'est parti un c-sharp script et on peut euh, l'appeler euh, bah, comme on veut hein. on peut l'appeler par exemple euh, euh, restart voilà, je vais attribuer ça, donc j'ai dit « atxt start », voilà, c'est parti, et on édite ce script, et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas, pour le, le, le chargement de scène. Donc vous devez importer un namespace qui s'appelle « Unity Engine », de nouveau, mais ceci dit, après, c'est le « Scene Management ». Si vous importez ça, vous aurez accès à un composant qui est le Scene Manager. Et ce Scene Manager va nous permettre tout simplement de lancer des scènes dans votre, euh, dans votre jeu. Mais il faut que pour ça, cette scène soit intégrée au Bad setting. Je vais vous montrer. Donc, ce qu'on aura besoin dans un premier temps, euh, c'est euh, bah, dans la méthode Update, on va tout simplement ici vérifier qu'on appuie euh, sur le bouton gauche de la souris. Pour ça, on va dire « if » entre parenthèses, la condition « input.getButtonDown ». Le bouton down et en fait le bouton gauche de la souris s'appelle souris, Fire One. Par défaut dans Unity, si vous ne modifiez pas, ce sera ça. Donc si on appuie sur le bouton gauche de la souris, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va lancer maintenant euh, notre scène. Et euh, cette scène ici, euh, je vais aller voir d'ailleurs comment elle s'appelle, mais je pense que je l'ai déjà appelée Game. Donc on va faire un Scene Manager. Point. Scene et entre parenthèses, on peut passer soit l'index du setting soit le nom euh, de la scène. Donc je vais passer le nom de la scène, je vais l'appeler euh, game avec minuscule, et on va relancer cette scène. Alors, pour que ça fonctionne, je vais devoir déjà avoir, euh, donc j'enregistre ici mon script, pour que ça fonctionne, je dois déjà avoir une scène game. Elle est déjà là, je l'avais déjà enregistrée. Donc, si ce n'est pas le cas, vous faites save scene et vous l'appelez euh, game. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi que euh, cette scène soit dans les byte settings. Donc, vous allez ici en hein, enfield, byte settings. Et là, vous pouvez voir que vous avez le scene manager, enfin, les scènes in qui Et là, vous pouvez voir que j'ai rien du tout. Donc, je peux glisser cette scène ici directement dedans, comme ça. Où je peux faire « Add open scene », celle qui est ouverte actuellement. Et là, j'ai « Game ». Et là, ça va fonctionner. Si vous ne faites pas ça, vous aurez une erreur au moment du chargement de la scène. Et là, ça, ça devrait euh, tout simplement fonctionner. Donc, si je fais euh, « Play » ici, on va tester ça tout de suite en live. On va lancer nos palais. Donc, hop, hop. J'ai lancé ça encore une fois n'importe comment. Hop. Alors là, il est passé au travers, donc là, eh ben voilà, bug, euh, souci. Pourquoi Alors, parce que ce pavé, ce palais, je vais y arriver, excusez-moi, euh, en fait, le box collider, je l'ai lancé très fort. Et le, au niveau du palais, si vous allez voir au niveau euh, de sa capsule collider, enfin du, du rigid body, pardon, vous allez voir que si les collisions de détection, donc justement la détection de collision, elle est en discrète. C'est-à-dire que c'est la moins coûteuse en termes de ressources. Sauf qu'on a ici continue, continue dynamique. Donc on va prendre en continu et là on devrait avoir beaucoup moins de soucis. Si je les lance en force, euh, ça devrait euh, ne plus passer au travers. Voilà, là on peut voir que ça fonctionne. Alors là encore un autre souci à régler. Vous pouvez voir que si je tire trop loin, je sors de la table et là j'ai un problème. Mais ça on pourra le contourner en trichant un petit peu, simplement en rallongeant la table ou en mettant une autre, euh, un autre objet derrière. Donc là on peut voir que ça fonctionne. Hop, voilà. Et j'ai réussi à pas mettre un point. Euh, voilà, et j'ai bien ici appuyé sur le bouton gauche de la souris pour continuer, j'ai bien ici 0 palais et j'ai mis 0 points, si je clique je redémarre. Alors ne vous inquiétez pas, ici ça c'est un problème qui est lié à l'éditeur, vous pouvez voir que en fait la lumière ici, j'ai un back et pose in play mode, et du coup la lumière n'est pas rendue correctement, mais ça se produira pas du tout au niveau du, quand vous aurez fait un, compiler votre jeu. Donc 2, voilà, et évidemment ici, hop, 1. Alors par contre, je pense que j'ai pas assez de palais parce que là, euh, que je vous dis pas de bêtises, je dis que j'en lance 5. Donc, alors pour solutionner ça, on va aller au niveau du game manager et on peut voir qu'en fait, ici, bah quand on a à 0, bah on va faire l'inverse. En fait, on va dire que quand c'est à moins 1, c'est-à-dire quand c'est plus le NB est plus petit que 0, à 0, quand j'ai plus de pavés, je peux encore tirer palais, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Et donc là, maintenant, ça devrait fonctionner, c'est-à-dire que je vais toujours avoir 5 palais d'affichés, donc 4, et maintenant, je devrais pouvoir euh, alors qu'est-ce qui se passe hop. alors ah oui mais du coup euh, on a un autre souci alors non parce que j'ai mis plus grand que 0 évidemment excusez moi je me suis trompé de sens c'est assez logique du coup euh, que ça ne fonctionne pas donc j'enregistre bien mon script et là ça devrait fonctionner alors on voit qu'on est en fin de tuto vous pouvez voir tout le monde fatigue moi le premier donc je vais quand même les lancer mes palais hop 5 donc il m'en reste 2 voilà, maintenant il m'en reste un après celui-là, c'est bien ça, j'ai le 4. Et j'ai ici mon cinquième, et ensuite je devrais être en. Voilà. Donc ça fonctionne, on peut voir. Et ici, euh, par contre, j'ai pas les moins 1. Donc là, c'est embêtant. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, ici, à ce moment-là, euh, ici, définir, on est dans le game manager. Euh, on va dire que NB, c'est une solution égale 0. Euh, et on va faire un rappel tout simplement de notre méthode update. Update UI, il me semble. Voilà. Euh, si j'y arrive... Ou UI Update. Voilà donc, ce qui va nous permettre, je ne vais pas vérifier, mais de tout simplement dans l'activant de mettre 0 et euh, d'afficher 0 à l'écran euh, au niveau euh, du nombre de palais qui reste. Alors, comme vous avez pu le voir, il reste quelques petites, euh, petits défauts à, à corriger qui vont être assez simples à mettre en place. Euh, ici, vous pouvez voir qu'au niveau de la table, si je repasse en 3D, je peux évidemment le sortir. Euh, ici, on ne le voit pas à la caméra. D'ailleurs, vous allez pouvoir mettre votre caméra où vous le désirez, hein, là, lui faire faire une rotation plus haut, plus bas. C'est vraiment euh, comme vous le voulez. Euh, mais ici, on peut voir, bah, je vais moi, m'embêter, je vais faire un CTRL D par exemple de ce cube et je vais le déplacer hop, voilà, ce qui va me permettre d'allonger ma table, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir en fait euh, tirer un peu plus loin mes palais euh, que tout à l'heure comme vous pouvez le voir, donc euh, ça, voilà, ça va fonctionner euh, Qu'est-ce qui nous reste à voir? Bon, il risque d'avoir quelques petits bugs évidemment, parce tout ça est un jeu, mais là il est pleinement fonctionnel. On peut voir que j'ai 7 points, voilà. Euh, donc j'ai réussi à mettre 7 points: un 5 euh, et un 2, apparemment. Ou, enfin, je ne sais pas exactement. Euh, voilà, ici j'ai mis le 1 ici, ici et ici, donc j'ai bien 7 points. Euh, et on peut voir que tout ça fonctionne en fait correctement. Le jeu est en place. Nous reste quelque chose à voir pour ceux qui débutent, c'est quand même un petit peu de son. Là, euh, j'en ai pas mis du tout, donc je vais vous montrer très rapidement, et on va terminer là-dessus, euh, comment euh, faire un petit son, un impact au niveau des palais, ce qui va être un peu plus euh, sympa. Alors pour le son, j'ai récupéré ici un son. Vous pouvez voir que j'ai simplement glissé euh, dans l'asset euh, par un glissé-déposé. On peut avoir un petit aperçu du son ici, comme vous pouvez l'entendre. Alors ce son, euh, il est basique et on va pas euh, s'embêter trop. Alors ce qu'on va faire, pour que ça fonctionne, l'idée c'est à l'impact avec le palais. Donc on va sélectionner notre préfab palais. Et ici on va lui ajouter une audio source. Une audio source c'est quelque chose qui permet de jouer un son. Alors je ne vais pas développer plus parce qu'on est déjà à plus, pratiquement une heure et demie euh, comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer d'aller assez vite. Donc l'audio source va permettre de jouer un son. On a plusieurs propriétés. Ce qu'on va faire, on va glisser notre son dans l'audio clip. Ce qui va permettre de jouer. Euh, ce son euh, grâce à cette audio source on va décocher le plane on the way qui permet tout simplement de lancer ce son euh, au démarrage du jeu, si je le coche euh, il va jouer une fois, moi l'idée maintenant c'est de jouer ce son quand il y aura une collision avec le palais, et pour ce faire eh ben, on va utiliser le script du palais donc le palais script, et on va utiliser une méthode qui s'appelle void on collision hunter alors pourquoi cette méthode et quand elle se déclenche, alors ici void on Collision, alors on peut voir que grâce à Visual Studio, euh, j'ai euh, directement les méthodes qui me sont proposées, et euh, ça me permet ici, vous voyez, de récupérer ici le type collision. En fait, l'objet avec lequel va rentrer euh, mon, pa mon palais en collision euh, va être ici accessible depuis euh, cette variable. Mais là, euh, peu importe, je m'en servirai pas, donc qu'est-ce qu'on va faire En fait, on va jouer le son de l'audio source. Pour ça, on va faire un getComponent, on va aller chercher le composant audio source qui se trouve sur le palais. Et on va faire tout simplement... Play. Ce qui va permettre de jouer simplement comme si on faisait play le son. Le problème, c'est que là, si je fais ça maintenant et on va le tester, vous allez voir que va se poser un souci. C'est que ce son, vous allez l'entendre. Donc là, il y a une collision. Et si.. Euh Hop, on peut voir que alors ça fonctionne, mais on en, non, vous pouvez voir, regardez, j'entends plusieurs fois. Tout simplement parce que là, vous voyez, j'ai plusieurs collisions. Donc en fait, il faut que je joue ce son une fois que je l'ai lancé. Alors pour ça, bah, ça va être assez simple. On a dans ce script justement, on détecte. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va jouer cette collision uniquement si euh, lance égale true. C'est-à-dire que si j'ai lancé. Donc on va faire une, une condition avant. « If lance », à ce moment-là, je vais mettre cette portion de code l'intérieur ici et ce qui va me permettre de jouer uniquement ce son une fois que je l'aurai lancé ce qui va me permettre en fait de ne pas avoir ce, ce claquement si ça claque avant euh, et vraiment une fois que je l'aurai lancé tac on peut entendre que le son euh, opère bien voilà et voilà comment on peut sonoriser très facilement le jeu là j'ai pas de son il n'y a pas eu de claquement et le dernier je lance en force tac, et voilà on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci. Euh, notre jeu est pleinement fonctionnel. Euh, bon, voilà, euh, vous aurez peut-être encore quelques petits bugs, mais vous avez ici une base qui peut être facilement adaptée sur Android, tout simplement parce qu'on n'utilise que le clic de souris, et le clic de souris sur une version Android se gère exactement de la même manière. Donc il n'y a pas de, de modification à faire au niveau des contrôles. Voilà, euh, ce tutoriel touche à la fin. Enfin, c'est un tutoriel qui est assez long, comme vous pouvez le voir, malgré euh, ce jeu qui n'est pas bien complexe. Mais ceci dit, c'est pas les petits jeux les, les plus forcément simples à mettre en place. Donc, pour ceux qui débutent ici, vous avez quand même. Euh, J'ai essayé d'expliquer ça de manière assez simple. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans Unity pour démarrer. C'est pas compliqué comme vous pouvez le voir, mais effectivement, euh, déjà là en une heure et demie, on aborde pas mal de sujets, mais on les a pas vus en profondeur. Donc c'est pour ça que je vous parle ici si ça vous plaît, si. Ce genre de tutoriel vous plaît c'est un avant-goût un petit peu de ce que je propose donc je vais vous mettre le lien en fin de vidéo où je, je vous offre une formation enfin je vous offre c'est pas le mot mais que je mets à disposition une formation complète qui est en fait une compilation de plusieurs cours de plusieurs cours que je mets à votre disposition à un prix tarif préférentiel si vous passez par le site ou si vous allez sur le lien qui est sur la chaîne youtube vous pouvez avoir cette formation qui est plus de plus de 45 heures de vidéo qui va traiter des jeux de plateforme type 2d android euh, qui va traiter de la monétisation de votre jeu qui va traiter des bases du C-Sharp en partant vraiment de la base, du début et progressivement étape par étape et pas mal de composants importants comme le Scene Manager comme le Rigid Body, comme les Colliders divers et variés et, et beaucoup d'autres composants qui vont vous être utiles euh, et dans une seconde partie cette, euh, cette formation aborde les jeux 3D aussi qui va être un, un jeu de type FPS je vous encourage à aller voir la vidéo euh, peut-être la bande annonce, ça va vous donner un aperçu de ce que, ce que propose ce cours et j'y ai intégré aussi un, un quiz un jeu de quiz qui est destiné soit au PC ou soit aussi au smartphone Android. Et tout ça est inclus dedans. Et aussi la publication sur Google Play si vous voulez, vous publier vos jeux pour justement gagner un peu d'argent en les monétisant. Enfin, tout ça est assez simple et tout ça est mis en place ici dans ce cours complet qui est vraiment énorme. Je vous dis qu'il fait plus de 44 heures qui est aussi mis à jour constamment. Donc, j'attaque des nouvelles choses dedans. Donc, je vous encourage à aller voir. Soit passer par le site ou le lien ici en dessous de la vidéo ou tout simplement sur le lien dans le bandeau de la chaîne youtube donc n'hésitez pas à y aller euh, voilà donc moi euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto surtout euh, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer vous pouvez voir qu'ici cette vidéo est assez longue moi je pense qu'elle est intéressante en tout cas j'attends vos retours euh, et les pouces bleus m'encouragent et surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez vous c'est très important voilà bye bye à bientôt